Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous Voilà que Yeshua soit glorifié en ce jour encore Et on se retrouve pour un temps de partage Pour euh, modification, pour nous encourager et pour toucher aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, le Tout-Puissant, qui ne connaissent pas sa parole. Et euh, voilà, beaucoup de personnes ne connaissent pas la parole du Seigneur dans le monde, ils les convertis plutôt. Et, euh, et lorsqu'on se convertit, Seigneur, je remets papa, ce moment entre tes mains, papa, on a une merci papa pour ta grâce. Merci pour ton règne, papa. Merci, Seigneur, mon roi, pour ton esprit saint, papa. Merci, papa, pour l'évangile de vérité, l'évangile, papa, qui nous sauve. Alléluia. Donc, du coup, euh, je disais euh, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la parole du Seigneur, qui ne connaissent pas l'évangile. Et, euh, et lorsqu'on se convertit, on pense que c'est une évidence, en fait, que les gens puissent connaître euh, euh, la parole, et, euh, et en fait, non. Voilà pourquoi il faut un temps, en fait, pour que, voilà, il faut, il faut pas, en fait, en fait, on ne doit pas condamner les, les personnes qui ne connaissent pas le Créateur. Parce que nous, on a été touchés. Et nous, maintenant, notre, notre rôle, c'est de leur parler de lui pour qu'ils puissent le connaître. Et c'est vrai que lorsqu'on prêche la parole, ben, les humains peuvent s'y opposer, disant non, il n'existe pas. En fait, alors que toutes les, les, les, les preuves sont là que Dieu existe. Il y a un créateur qui s'appelle Elohim, voilà, Yeshua, qui est venu en chair, voilà, pour nous sauver et, euh, et pour nous amener dans son royaume. Et, euh, et malheureusement, on se, rend, on se rend compte que les humains pensent que tout s'arrête sur la terre. On naît, on meurt et c'est fini, après il n'y a plus rien. Alors qu'en vérité, après la mort vient le jugement. Après la mort, Vient le ciel ou l'enfer C'est une réalité Voyez, voilà pourquoi Le titre de ce message C'est le vrai évangile, pourquoi, parce qu'il y a aussi Un faux évangile, il y a un faux Évangile qui est prêché dans le monde Et on le voit dans Rapidement dans Galate 1 verset Verset 4, verset 6 plutôt Je m'étonne que vous vous détourniez Si rapidement De celui qui vous a appelé Par la grâce Voilà du machia pour un autre évangile. Voyez Donc la parole nous a été donnée, l'évangile de Jésus nous a été donné et malheureusement, on voit que cet évangile que Jésus nous a laissé n'est pas proclamé, proclamé dans toute sa splendeur, dans toute sa vérité. Il y a eu, il y a eu beaucoup de détours. Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à atteindre Jésus parce qu'on on leur annonce pas le message véritable, mes amis. Le message de Jésus Alléluia Car lorsque le monde Lorsque les païens voient aujourd'hui La chrétienté voient le, le, le, Comment dire La chrétienté de manière générale Ils ne voient pas la puissance du Seigneur Non, non, non Ils voient la religion Ils voient le système Ils voient le mélange Je vous dis Ils ne voient pas la vie du Seigneur Voilà pourquoi même Beaucoup de gens refusent De se convertir Parce qu'ils voient que c'est du cinéma Beaucoup de personnes prennent la Bible pour faire du spectacle, pour faire du cinéma Il n'y a plus l'évangile véritable, il n'y a plus la, le, le message central de l'évangile Voyez Et le problème aussi c'est que beaucoup de chrétiens, ben, pour ne pas choquer vont changer la parole Vont prêcher un message qui, qui arrange tout le monde Et ça c'est la compromission voilà pourquoi ben, beaucoup de païens ne se convertissent pas Parce qu'il n'y a pas le message de Jésus frère Vous comprenez? Alléluia! Je m'étonne, nous dit Galate 1, 6 Que vous vous détourniez si rapidement De celui qui vous a appelé par la grâce du Machia Pour un autre évangile Non qu'il y ait un autre évangile Mais il y a des gens qui vous troublent Voyez? Nous sommes dans un temps de trouble Où beaucoup sont troublés Même dans la chrétienté Beaucoup de chrétiens eux-mêmes sont troublés Pourquoi ben Parce qu'ils ben, n'entendent pas le message qui les, comment dire, qui, les, qui les enracine Ils reçoivent un message qui leur parle d'argent Qui leur parle de la terre Qui leur parle des choses du monde voyez, Voilà le problème mes amis C'est terrible il, y a, il dit quoi Non qu'il y ait un autre évangile mais il y a des gens qui vous troublent Et qui veulent renverser l'évangile du Machia Mes amis c'est terrible Donc il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Jésus Et comme le Seigneur est puissant Il ne va pas permettre que sa parole soit renversée Voilà pourquoi le Seigneur va susciter des hommes, des femmes, son église Pour que la parole soit prêchée comme elle est écrite Sans détour sans mélange, sans euh, peur ils vont, la, ils vont la prêcher Telle qu'elle est écrite mes amis Alléluia Et telle que l'esprit donne de parler Alléluia Mais on va parler comme l'esprit demande de parler Mes amis je ne suis pas un religieux Je ne suis pas un théologien Non, non, non, non, non non. Je ne suis pas quelqu'un qui a appris la Bible A plus B Non, la parole, on la reçoit et on la vit Voyez Alléluia et quand tu vis la parole, eh ben, eh ben, mon ami, tu deviens une lettre. Quand on te voit, on lit on lit l'évangile, on lit Yeshua. Je vous dis la vérité. T'es bon, mais j'ai dois beaucoup parler, beaucoup, des fois, mes amis. Tu vois, quand on te voit comment tu agis, comment tu parles, comment tu, tu, tu agis dans des circonstances, dans des décisions à prendre, on, en fait, les gens vont voir la sagesse de, de, du Seigneur. Ils vont voir la vie de Jésus. Et ils vont te poser des questions, mais tu pas normal, toi Hein? Quand tu vas annoncer la parole Annoncer l'évangile Ils vont te dire mais t'es différemment différent T'es différent oh, es pas, C'est pas un message qu'on entend tout le temps mes amis ce, Mais ce message là mais, mais il faut du culot pour, le, pour prêcher quand... En fait c'est parce que ben, C'est la parole mes amis Nous sommes dans un monde où les humains Ne disent plus la vérité Il n'y a plus la vérité mes amis Nous sommes dans un temps Dans une génération où il n'y a pas la vérité Dire la vérité mes amis Va te, va te valoir beaucoup d'ennemis. Je vous dis la vérité. Et parmi les païens, et dans ta famille, et parmi la, tes, tes frères et sœurs, comme le dit la parole, le, le Seigneur n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, la parole. Donc vivre la parole va te mettre des séparations. Vivre la vérité va te créer des séparations, mes amis. Voilà le vrai évangile. Alléluia. Ça crée des séparations Tu ne peux pas être ami de tout le monde Quand tu as le vrai évangile Quand tu gardes le vrai évangile Qu'est-ce que le vrai évangile Dans le vrai évangile On doit te parler de, de, de, de Mon ami, il y a, la parole du Seigneur c'est pas. Il y a, est, elle est vaste Il y a beaucoup de thèmes Je vous dis Oh là là il y a, on, En fait, quand on te prêche l'évangile on doit te parler du monde de la vie éternelle du ciel vous voyez le témoignage l'intimité l'humilité la famille la vraie bénédiction l'enfer à la fin des temps la louange l'appel les fruits de l'esprit la sanctification les sacs ministères la résurrection des morts les baptêmes l'identité du chrétien la justice d'Elohim la prière l'amour d'Elohim « Le péché, les sept fêtes de Yahweh, dot, les dons de, les dons spirituels, la foi, les âges, la divinité de Yeshua, la grâce, la repentance, l'évangélisation, la conversion, le jeûne, l'église glorieuse, l'adoption, l'enlèvement de l'église, l'œuvre de la croix, la communion fraternelle, mes amis, méditation de la parole, la naissance d'un haut, l'assurance du salut, l'obéissance. » Yeshua, sauveur du monde, la paresse, dîme, de la dîme, on va parler aussi de la dîme un jour aussi. L'armure du chrétien, le retour de Yeshua, la persévérance, le mariage, la mort, mon ami, il y a tellement, le mensonge, toutes ces choses, la vérité, il y, a te... il y a tellement de thèmes, mes amis, je vous dis. Le diable, l'enfer, toutes ces choses, il y a tellement de thèmes, mes amis. Et aujourd'hui, tout ce que je viens d'énumérer là, il y en a beaucoup encore, hein, parce que la parole du Seigneur est profonde. Il y a beaucoup de choses qu'on ne parle plus aujourd'hui dans, aujourd dans les, la, les prédications. Je vous dis, on va prêcher ce qui nous arrange. On ne va pas prêcher ce qui peut nous, ah, nous déranger un peu. On va prêcher des choses qui vont nous arranger. Vous comprenez Voilà aujourd'hui les prédications dans la chrétienté. On prêche des choses qui nous arrangent, des choses qui vont dans notre sens, des choses qui ne vont pas nous, nous exposer parce que si on prêche ça, ça va nous... Non, il faut qu'on prêche des choses. Voilà qui visent les autres Mes amis, c'est ça Voilà, voilà aujourd'hui comment beaucoup prêchent la parole du Seigneur mes amis Vous comprenez Le vrai évangile On doit prêcher le vrai évangile La repentance, l'évangélisation, la conversion Toutes ces choses que j'ai pu énumérer On doit nous parler de cela mes amis Vous comprenez Pour avoir le, la, la, la, la, la, la, une vision de la parole du Seigneur large Et même toi aussi il faut que tu fasses des recherches Parce que beaucoup de chrétiens attendent qu'on leur prêche la parole Voilà le faux évangile aussi ça C'est comme les catholiques Ils vont tous les dimanches à l'église Sans leur bible Pour écouter le prêtre parler Et ne vont pas vérifier ce qu'on va leur dire mes amis Vous comprenez Donc tout ce que même nous on prêche Tout ce que nous on prêche aussi Il faut vérifier si c'est écrit Si c'est pas écrit ben, Il faut nous envoyer un mail dire Ça c'est pas, pas la bible ça Vous comprenez mais si c'est la parole, il ne faut pas trouver des détours des, des, des, des, des, des, des Oui, mais il ne faut pas dire ça comme ça Oh, mais mon ami, il faut qu'on qu arrête euh, Comment dire euh, Avec, comment dire euh, À vouloir contrôler les messages Tu comprenez? Il faut accepter la parole Si tu n'aimes pas la parole Ben, il faut, faut ben, Je suis désolé, mais on va prêcher la parole du Seigneur Tu comprends Si tu aimes Jésus il faut accepter que tu, tu entendes l'évangile Si tu es dans le péché, il faut te repentir Voyez, le vrai évangile Mes amis, tu vois Il faut que tu lises la parole Il faut que tu fasses des recherches Il faut que tu consultes le Seigneur Dans tout ce que tu entendras comme prédication mes amis Je vous dis la vérité et Le problème dans, dans, dans, dans, dans, aussi dans la chrétienté Chez les chrétiens, chez beaucoup de chrétiens c'est qu'ils ne vont pas lire la Bible. Ils vont, ils vont aller sur Internet, écouter les prédications, écouter, et voilà comment. Au lieu de eux-mêmes aller vérifier la parole, au lieu de eux-mêmes méditer la Bible. Mes amis, c'est terrible. Voilà comment beaucoup sont manipulés, beaucoup sont contrôlés, beaucoup sont dépouillés, beaucoup sont détruits, parce qu'ils ben, refusent d'aller lire la parole et de prendre position pour cette parole qu'ils vont lire, mes amis. C'est terrible, frères et sœurs. Si tu ne prends pas position pour la vérité, mon ami Personne ne le fera pour toi, mon ami Au contraire, tu seras détruit Au contraire, tu seras écarté du chemin de la vie Voyez Le vrai évangile, c'est d'avoir une intimité avec le Seigneur C'est ça le vrai évangile On doit te dire que tu dois avoir une intimité avec le Seigneur Tu dois être au, comment dire, au contrôle de ton Seigneur Qu'est-ce que ton Seigneur te dit Voilà le vrai évangile, mes amis tu ne dois pas être à mon contrôle, tu ne dois pas être au contrôle de quelqu'un Tu dois être au contrôle de l'évangile de Jésus Tu dois être piloté par l'évangile de Jésus Conduit par l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth Oh Seigneur mon roi Alléluia Le vrai évangile Le vrai évangile, on doit te dire que tu es libre en Jésus Libre de marcher en Jésus Libre d'aller prier là où tu veux tu fais ta, tu, En fait tu es libre tu n'appartiens pas à une église Tu n'appartiens pas à un système Tu n'appartiens pas Tu appartiens à Jésus Donc tu es libre Alléluia On te prêche la vérité Tu es libre de l'accepter ou le refuser je, suis pas mort, je ne suis pas mort pour toi sur la croix mon ami ah, C'est le Seigneur qui est mort pour toi sur la croix Alléluia Waouh Je voulais dire quelque chose Ça m'échappe un peu là Ça va revenir C'est terrible mes amis Le vrai évangile le vrai évangile t'emmène dans l'intimité avec le Seigneur Le vrai évangile t'emmène à vivre le Seigneur, mon ami Vivre la gloire de Yeshua La présence de Yeshua Les miracles en Yeshua La sainteté avec Yeshua Mon ami, c'est ça le vrai évangile Alléluia Voilà le, ce que je veux dire C'est comme si quand on devient chrétien C'est comme si quand beaucoup d'hommes et de femmes deviennent chrétiens Ils deviennent, excusez-moi, comme insensés, comme stupides Comme s'ils n'ont plus d'intelligence ils n'ont plus de cerveau. On doit leur dire comment faire les choses. On doit leur dire comment vivre. Mon ami, ce n'est pas ça l'évangile véritable. Le ciel nous renouvelle, oui, mais il ne retient pas ton intelligence quand même. Et les chrétiens, c'est comme s'ils sont devenus, excusez-moi, comme, comme, comme bêtes. Comme s'ils ne savent plus réfléchir par eux-mêmes. Comme s'il faut aller à chaque fois devant les dirigeants, devant des anciens, devant des conducteurs, pour savoir comment il faut qu'ils vivent. Comment il faut qu'il mange Comment il faut qu'il fasse l'œuvre Comment il faut qu'il parle Comment, mon ami, mais ce n'est pas ça l'évangile, mes amis. Ton tuteur, c'est le Seigneur. Quoi que le Seigneur établit des, des ministères, comme on, on l'a lu tout à l'heure dans, dans, dans la parole, des cinq ministères, mais notre rôle, le rôle de ceux qui prêchent la parole, le rôle de ceux qui sont devant, c'est de t'enseigner le Seigneur Yeshua quand tu te convertis. Et puis à un moment donné, tu vas grandir et à un moment donné, c'est à ton tour aussi d'aller transmettre la vie. Tu comprends? Tu ne veux pas rester 30 ans, 45 ans assis à recevoir la parole, à recevoir. Mon ami, mais ce n'est pas ça l'évangile? C'est comme si beaucoup de chrétiens sont devenus bêtes, excusez-moi l'expression, le, le, comme s'ils sont devenus insensés, stupides. C'est écrit dans la parole. Ce n'est pas une insulte. voyez? Comme s'ils ont plus d'intelligence pour vivre, pour marcher avec le Seigneur. Mon ami, tu as 45 ans de conversion, 45 ans de marche. Était là encore à vouloir des conseils, recevoir encore comment il faut que tu. tu mon ami, mais c'est quoi, quoi cette chrétienté, mon ami Combien de chrétiens sont, ont, ont, ont, ont été, comment dire, euh, euh, euh, bêtisés si je me disais ce mot-là. Là. <rire> c'est pas normal, mes amis. Vous voyez Quand on se convertit, le Seigneur permet que des hommes, des femmes, voilà, qui peuvent vous donner des conseils, voilà, pour que d'autres chrétiens grandissent. Il y a des frères que je connais, ça fait 6 ans, 7 ans qu'ils sont convertis. Alors là, ils marchent par eux, ils marchent, ils marchent. Tu, vous voyez En gros, ils, sont, ils marchent avec le Seigneur. Alléluia Quand je vois mon frère Rudy, par exemple, un frère que j'ai connu il y a quelques années déjà, en très peu de temps, je vois que le frère, il, sagesse, une sagesse, il y en a plein d'autres, que, que je vois le témoignage. Frère, je, en fait, même moi, des fois, je demande des conseils, pour vous dire. <rire> Vous voyez, parce que on est des humains, mes amis. Vous voyez, et comme je sais que le Saint-Esprit est avec eux, comme je sais que le Saint-Esprit est avec ou telle soeur ou tel frère, eh ben, je peux me permettre de poser quand même, demander un conseil, par exemple. Et je sais que l'Esprit est en cette personne et qu'il peut me donner un conseil qui va, comment dire, être bon. Bien sûr, j'examine quand même pour savoir qu'est-ce qu'on me dit. Comme il y, a, il y a deux ans ou... Non, c'était quand, en 2019, quand le Seigneur m'a demandé de commencer les programmes de réveil à Sergi. Attendez deux secondes, frères et sœurs. C'est terrible. Donc, je disais que quand le Seigneur m'a demandé de commencer les programmes à Sergi en 2019, frères et sœurs, c'était terrible. J'ai même demandé des conseils tout ça et à certains frères. Mais je sentais dans mon cœur là qu'il fallait que je fasse ça comme ça, en fait. Vous voyez, voyez et puis, même si les conseils qu'ils peuvent donner vont dans le même sens, on, on, on, on, comment dire, on examine quand même le Seigneur pour savoir si vraiment ce qu'on reçoit, ben, c'est quand même de Lui et, et voilà. Parce qu'on est des humains, voyez, parce qu'on peut se tromper et, et c'est important d'avoir de, des personnes avec qui on, on peut prier, avec qui on peut marcher aussi, parce que voilà, c'est important, qui vont être aussi des yeux pour nous. Vous comprenez parce que, ben, on peut se tromper On peut s'égarer On peut faire des choses et, et, comment dit, et être induit en erreur Voilà pourquoi il est important aussi frères et sœurs Peu importe le, le, notre catégorie d'âge Peu importe notre conversion Peu importe l'appel qu'on peut avoir ben, Dans le vrai évangile c'est tout ça aussi mes amis Nous sommes membres les uns des autres Vous comprenez Alléluia Waouh Mais Je ne dis pas en fait que on doit te contrôler, attention On ne doit pas contrôler le travail que tu fais pour le Seigneur On ne doit pas contrôler l'œuvre que tu fais pour Yeshua de Nazareth Quand tu vois le contrôle, tu veut commencer à rentrer dans l'œuvre Que tu fais pour le Seigneur Mon ami, c'est là qu'il faut Comment dire, commencer à, à, à, à, à prendre position Et refuser de faire ce que le Seigneur ne t'a pas demandé de faire par contre Vous comprenez Alléluia Parce que le fait d'aller demander aussi des conseils parce que dans, dans le vrai évangile, c'est tout ça aussi frères et sœurs. On peut se demander des conseils les uns les autres, c'est biblique. c'est pas un péché. Vous voyez Parce qu'on n'est pas Yeshua. Il hein? n'y a que Yeshua qui n'a pas demandé des conseils aux apôtres ici, les, les apôtres, les disciples. Ouais, vous pensez ce que je faut que j'aille à Jérusalem Non, non, non. Il connaissait sa mission. Il n'y a que lui qui est lui là. Il connaît tout. Mes amis. Quel conseil on peut donner à Yeshua ici, nous <rire> Est-ce qu'on peut se lever et aller donner un conseil à Jésus Mes amis, on, on est, on est malade. Frère Yeshua. Mes amis, frère, il faut la crainte du Seigneur. On doit craindre Jésus. Dans l'évangile, le vrai évangile, il y a aussi la crainte. Vous voyez, la crainte. Et la crainte du Seigneur, c'est de ne pas pratiquer le péché. C'est la haine du mal. On n'a pas vu Paul aller mentir. On n'a pas vu Pierre aller voler. On n'a pas vu les apôtres aller confesser des péchés. Oh, j'ai trompé ma femme. Oh, j'ai volé. Oh, je suis tombé dans tel péché. Oh, je me suis masturbé. Frère, on n'a pas vu ça dans la Bible, hein. C'était des, des conversions authentiques, mes amis. Je vous dis la vérité. Conversion, dans le vrai évangile, il y a la conversion. La conversion authentique, c'est quoi Eh bien, on, on regarde dans la parole. Même dans la parole, on a vu Paul, ou je crois que c'était Pierre, un apôtre, je ne sais, sais plus sur lequel on si on va prendre le passage, le passage tout à l'heure, qui était dans l'hypocrisie. Il a été repris par un autre apôtre, parce qu'il ben, fallait le redresser. Et eh bien, on a vu par là que, eh ben, euh, que ben, l'homme est faible l'homme aussi peut se détourner et on a vu par là qu'un autre est venu un autre apôtre est venu pour lui dire ah ben tu es dans, dans, dans l'hypocrisie là on va le prendre tout à l'heure le passage tu es dans l'hypocrisie etc donc vous voyez après c'est pas des péchés ou euh, qui vont nous voilà est, y a, y a, tout péché péché attention tout péché est péché mais il y a des dimensions il y a des dimensions de péché frère comme la parole dit il arrive à un chrétien de broncher d'une manière ou d'une autre vous voyez donc ça peut arriver qu'un chrétien pêche Mais ce pas des péchés où il va les préméditer Il va les pratiquer dedans Alors il va draguer une fille, il va aller tomber dans la masturbation Il va les mentir, tout ça Patatique, contrôler, manipuler, faire des choses, tout ça Non, non, non, un converti ne fait pas ça mes amis Je n'ai pas vu dans la Bible les apôtres faire ça Je n'ai pas vu dans la Bible Étienne, un chrétien Pratiquer ces choses mes amis À part Ananas et Saphira On avait un exemple Ils ont menti au Saint-Esprit et ils ont été foudroyés, ils ont été frappés, ils sont morts Et Donc il y a des types de chrétiens comme ça mes amis Voyez, tout le monde n'est pas chrétien Beaucoup, tout le monde n'est pas chrétien mes amis Tout le monde n'est pas disciple Tout le monde n'est pas amoureux de la vérité Tout le monde n'est pas amoureux de Jésus frères et sœurs Alléluia C'est terrible Donc dans le vrai évangile, comme hier on le partage aussi Il n'y a pas de sentimentalisme Comme hier je disais même si tu es, si es de mon même pays que moi Guadeloupe, tu es antillais comme moi, je te vois, tu veux me faire boire le péché, voir pratiquer des choses, frère, je vais, je vais te dénoncer, antillais ou pas, je crie bien ça haut et fort, ne dis pas oui comme ça, hein. il est du même peuple que moi, je vais essayer de le corrompre lui, veux, je vais te dénoncer mon ami, je vous dis, oh Seigneur, pour ceux qui me connaissent, frère, frère je ne vais pas me justifier ou quoi, mais ça c'est, tous les chrétiens, on doit, on doit être comme ça, nous sommes comme ça, les chrétiens sont comme ça mes amis Nous sommes ainsi Nous défendons la vérité et pas le peuple Pas la race de quelqu'un Tu peux être Guadeloupe comme moi Je vais te dénoncer mes amis Pas de sentiments Ce n'est pas la méchanceté hein? C'est qu'en fait je ne suis pas dans les sentiments Pas de senti... sentimentalisme Oh oui mes amis Alléluia Et c'est ce que le Seigneur il aime Il aime ça mes amis Le Seigneur il aime ceux et celles qui marche dans la vérité Frère, c'est magnifique frère Alléluia Plus tu vas te tenir dans la vérité Plus tu vas marcher dans la, la, la lumière Te séparer des, du péché frères et sœurs. Le Seigneur va se glorifier dans ta vie Beaucoup de chrétiens veulent être, veulent être bénis par le Seigneur Beaucoup veulent que le Seigneur soit dans leurs affaires Dans leurs projets, dans leur ministère, dans leurs services, dans leurs appels Mais quand tu es dans le péché mon ami Comment tu veux que le Seigneur Puisse se manifester Comment tu veux que le Seigneur puisse se glorifier Puisse toucher des âmes Libérer des âmes Faire des miracles Mes amis c'est terrible C'est parce qu'il faut que nous marchions dans la sainteté Alléluia Et la sainteté, beaucoup ne veulent pas de la sainteté hein. La sainteté, ça ne, beaucoup n'en veulent pas de la, de la, de la sainteté voyez La sanctification, on ne veut pas, on veut la poche du Seigneur, on veut le ministère, on veut la, la gloire, on veut être aimé, on veut applaudir de tout le monde. Mais l'obéissance envers Jésus, ça n'intéresse pas beaucoup de, beaucoup de chrétiens, ils ne veulent pas ça. Ils veulent être prophètes, ils veulent être prédicateurs Ils veulent avoir leur chaîne de télé Ils veulent avoir le, de, de, beaucoup de vues Ils veulent avoir, ils veulent être, être au devant Ils veulent être, être acclamés Ils veulent qu'on les adore Voilà aujourd'hui notre chrétienté mes amis C'est la, la confusion Voyez Quand je lis la parole Quand nous lisons le vrai évangile Et que nous regardons aujourd'hui Notre chrétienté frère C'est deux mondes différents deux mondes différents. voyez Ah oui Et on va reprendre Galates 1, verset 6. Et je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Machia pour un autre évangile. Alléluia Waouh Donc on va parler aussi dans le vrai évangile, que le, comment, par rapport aux appels. Tu as reçu un appel du Seigneur, eh bien, mon ami, tu dois faire l'appel que Jésus t'a donné. Personne ne peut fermer ton appel, mon ami. Personne ne peut te dire, ne fais pas cet appel-là. Non, non, non, non, non, non. non. Comme moi, comment on a, Combien de fois on a, des gens ont dit à d'autres frères, oui, euh, moi, je faut que je crée seulement dans les trains. Le Seigneur m'a demandé de créer une chaîne pour partager la parole. On m'a dit, non, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas prêcher la parole, ce n'est pas ma grâce. Moi, il faut que je crie dans les trains. Voilà ce que on, on a dit à, des, à certaines personnes qui m'ont répété ça, mes amis. Comme si c'était moi le comme si c'était nous-mêmes qui choisissons ce que nous allons faire comme appel. <rire> voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont minimisés. Si, ton, si on t'a minimisé, mon frère, ma soeur, laisse-moi te le dire, ce n'est pas grave, ce n'est pas toi qui feras. Parce que le verbe, la parole... Sort de la boue du Seigneur et tu vas prêcher la parole qui sort de la bouche du Seigneur, mes amis. Alléluia! Qui ici m'a déjà entendu dire je suis tel, tel, tel, tel? Moi, je suis juste une personne qui crie. Un hein. hein, sauvé par grâce, un hein, Guadeloupéen que le Seigneur a cherché dans la boue, la poussière, le péché, qui a pris pour me sauver par le ciel. Et, et je parle de lui parce que je, je, je l'aime. Donc je, veux parler de, je parle de lui. Un rap à l'édeille, des bons diens, des papas, l'amour à moi le créole C'est mon amour, c'est mon, mon, mon Dieu, mon créateur, mon Elohim. Il est mon chéri d'amour en un mail. Alléluia. Voilà pourquoi quand on se convertit, mes amis, on ne va pas pratiquer le mensonge. Non, non, non, non. non. Conversion authentique, c'est quoi? Tu ne touches pas la femme d'autrui. Tu ne touches pas le mari d'autrui. Tu ne vas pas aller poser tes yeux sur les fesses des femmes, les, les corps des hommes. Non, non. Tu ne vas pas prendre ta main pour te masturber. Tu ne vas pas aller voler. Tu ne vas pas aller faire du mal aux autres. Non, non, non. Ça, c'est la conversion authentique. Quand Jésus te touche, on ne va pas t'entendre dans le péché, mes amis. Non, mais non On va dire, oui, il a des défauts. On a tous des défauts. Mais on ne va pas te trouver dans un péché. Il a trompé la femme, il a trompé sa femme, il a volé l'argent de l'autre. Il est parti, il a volé, la, la, les, mes amis, il a contrôlé quelqu'un. Il a écrasé quelqu'un, il a dépouillé quelqu'un. Il il, mon ami, non, non, non, non, non, non, non, non. Trop de scandales dans notre chrétienté mes amis Parce qu'il n'y a pas le vrai évangile Les humains, beaucoup de chrétiens ne veulent pas vivre le vrai évangile Beaucoup ont fait adhésion à un système Adhésion à, à, comment dire, à, à, à des programmes Adhésion à telle ou telle chose Mais très peu ont fait adhésion à Jésus en l On l'oublie même pas connaître mon Dieu Je vous dis là, mais très peu connaissent Jésus Très peu l'adorent, très peu l'aiment Très peu feront tout ce qu'il leur dira de faire je vous dis la vérité. Et qu'on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande de faire, tu iras de échec en échec dans tout ce que tu vas faire, mon ami. Pour réussir dans la vie, dans la, la, notre marche, moi aussi, premièrement, nous devons constamment être dans l'obéissance, obéir à Jésus. Car c'est le Seigneur qui va nous transformer. Même si tu as des défauts, hein, même si tu as des défauts, je veux parler à quelqu'un, que tes défauts ne t'arrêtent pas dans ta marche. On peut te dire tous les défauts. Oh, celle-là, elle, elle, elle, est, elle est comme si. Oh, celle-là, mon ami, que tout ce que tu vas entendre ne puisse pas t'arrêter. Demande au Seigneur de te changer. C'est le Seigneur qui transforme les cœurs. Ce n'est pas moi qui vais te transformer le cœur. C'est Jésus qui transforme les cœurs. Yeshua à C'est lui qui va changer ton caractère. Pour que tu aies son caractère de Yeshua. Alléluia. Donc, je veux aussi encourager mes sœurs des Antilles. Ah oh, oui, mes sœurs des Antilles, écoutez bien ce message. Parce que beaucoup de nos sœurs des Antilles sont cataloguées, oui, de comment s'appelle de euh, portaculotte, Culotte, etc., Patati, plein d'épithètes. Plein Le Seigneur va vous changer les sœurs. Le Seigneur est fidèle, il, il va vous, il, il va changer votre caractère, votre... En fait, tous les peuples, tous les peuples ont des, pro... en fait, non, mes amis, tous les humains ont des problèmes. Jésus est venu pour changer les cœurs de tous les humains, parce qu'on a tous des problèmes. Tous les peuples, tous les, les les pays ont des problèmes, ont des, des, des, des, des, des, comment dire, des racines que Jésus vient traiter, mes amis. Alléluia. Afin qu'on puisse resplendir, afin que tu puisses briller et que tu puisses refléter sa gloire, refléter sa puissance, refléter sa sainteté. Alléluia. Ne veux pas la messeur des Antilles, que personne ne vous condamne. Tu vas te marier au de Yeshua et le Seigneur te fera être une bonne femme pour ton mari Je le déclare au nom de Yeshua Je déclare sur, sur mon, mon, mon peuple Je déclare sur les Antilles Je déclare sur, cette, sur les Caraïbes La puissance du réveil La, la vie de Jésus Le réveil, l'infusion de l'esprit Je le déclare papa sur mon, mon, mon peuple Au nom de Yeshua je crois qu'il y a des hommes qui vont se lever, ils vont prêcher la parole. Je déclare sur la vie de Michael Extrapol qui tu vas proclamer la parole, mon frère. Tu vas prêcher l'évangile ou okay? que parler de mon Dieu. Alléluia. Waouh. Le Seigneur est en train de former ce, ce, ce, ce frère. Il va parler. Ça commence à la télé, mes amis. On avait reçu des choses comme ça. Ça va passer à la télé. Vous voyez, ça, ça commence. On nous a contactés. Je vous dis. La chaîne en question, la télé en question nous ont, nous ont contacté Ils voulaient le contact du frère Pour que son témoignage soit donné frère Ça commence L'évangile est rentré Ça rentre avec puissance Ça rentre avec force Qui va bloquer la parole Parce que la parole, on en a besoin Les humains ont besoin du vrai évangile Il y en a assez de voir le faux évangile Frère, il y en a assez Pourquoi moi personnellement Tu ne veux pas m'asseoir dans une église C'est fini ça ça fait presque ça quand le Seigneur m'a demandé de quitter l'église quitter locale. Il a permis un temps, parce que c'est biblique aussi d'avoir une assemblée locale, voyez, pour un temps pour recevoir des choses, être formé, etc., grandir. Mais à un moment donné, tu ne peux plus rester 20 ans là-dedans. Tu vois, tu vas mourir et moi j'allais mourir. Voilà pourquoi j'ai dit à, tout, à, tout, à, tout, à tous mes frères, voilà ce que le Seigneur m'a dit de faire. Priez pour moi, on m'a libéré dans la paix. Alléluia On m'a libéré dans la paix. Sans péché, sans il a pris la femme d'autrui Sans qu'on ait dit j'ai pris l'argent, j'ai volé frère Mais ça m'a mis un temps pour apprendre, pour grandir Le temps était venu d'aller faire autre chose Et je suis parti. on a prié pour moi Alléluia Waouh On a même eu une vidéo là, par, par rapport à ce jour là On a prié pour moi, etc Donc frère, on doit quitter proprement là où tu pries Si tu pries quelque part, il faut que tu partes, que tu partes sans dossier Il n'y a, a pas de dossier là-bas Allez demander à tout le monde Est-ce qu'il a volé l'argent de quelqu'un Est-ce qu'il a dragué les femmes Est-ce qu'il a prêché des fausses doctrines? Est-ce qu'il il est tombé dans la masturbation Est-ce qu'il a fait ci Est-ce qu'il a fait ça Allez demander Mes amis, on doit quitter proprement le lieu où on a, été, comment, on a, on a pu rester un peu pour être formé, grandir Et ensuite le Seigneur nous envoie dans d'autres horizons pour libérer la parole Vous comprenez On ne peut pas vouloir servir le Seigneur avec le péché sur soi Ce n'est pas possible Alléluia Et malheureusement ce qui se passe aussi dans, dans, dans, dans, nos, dans nos églises nos, nos assemblées Lorsque le temps arrive pour un homme ou une femme De partir ailleurs, de faire un travail Qu'est-ce qui va se passer par la plupart Alors que les choses se passent correctement Libération, prière pour libérer On va dire non, il est orgueilleux On va dire aussi Mon ami, on, il faut qu'on arrête cette mentalité aussi mes amis Voyez Il faut qu'on arrête cette mentalité Voyez, Et quand on voit les américains, même en Amérique On ne voit pas ce, ce, ce genre d'attitude voyez Ce genre de comportement. Au contraire, des missionnaires sont envoyés. Des missionnaires sont envoyés ici là pour aller, pour apporter la parole. Mais souvent, chez, Je chez. J'ouvre une parenthèse, ça peut être souvent chez les, nous les Noirs aussi. Excusez-moi, mais c'est une vérité. Vous voyez Où il y a ce, ce, ce genre d'attitude. On veut détruire, on veut. C'est le noir qui est comme ça en général aussi. Il ne veut pas que l'autre réussisse. Il ne veut pas que l'autre avance. Donc qu'est-ce qu'il va se faire Voilà pourquoi dans, dans les.. Regardez, regardez en, en, par exemple, en Afrique. Regardez par exemple en Afrique. Comment, comment, comment on peut empoisonner les autres qui, veulent, qui réussissent Comment on, on, la jalousie Même aux Antilles, pareil, dans tous les pays, pour ne pas cibler, qu'on ne dise pas que je suis, suis raciste, frère, j'aime tous les peuples. Mais on voit que dans certains peuples, il y a des, des, des particularités, il y a des attitudes qui se font, et c'est pour ça que le, les pays n'avancent pas des fois, parce qu'il y a ce côté, on ne veut pas que les autres avancent, on veut écraser les gens, on veut empêcher les autres d'avancer. Et cette mentalité, eh ben, ça freine l'évangile. Ça freine la parole du Seigneur, ça freine la multiplication d'autres de, de, de, de, de, de, femmes et d'autres hommes pour aller porter la parole de vie. Alléluia frères et sœurs. Voilà le vrai évangile. Il y a un temps où le Seigneur permet que tu sois formé, que tu grandisses, que tu reçoives la parole, le lait. Mais à un moment donné, le Seigneur, te, il, te, il te missionne pour quelque chose. Et quand le temps arrive pour que tu pars, eh ben, pars proprement, il demande la prière. Et, et, et fait le travail. voyez Et le temps était venu pour moi de partir, donc j'ai dit à tout le monde, les anciens, etc. Voilà ce que le Seigneur me demande de faire. Voilà ce qu'il me demande de faire. Je veux la prière, je veux qu'on prie pour moi. Donc on a prié pour moi et le Seigneur m'a envoyé. Vous voyez Faire quoi Ben, on essaie de faire ce qu'il demande de faire simplement. Vous voyez Et depuis plus de 5 plus, plus de ans, frère, je vois que Jésus-Christ est vivant. Quand je vois des hommes et des femmes se lever pour aller évangéliser, des conversions, des miracles, des baptêmes frère, sans appartenir à une église locale sans appartenir à un système je me dis non, c'est ça le vrai évangile chaque frère et sœur doit vivre l'évangile marcher par l'esprit et le seigneur va se manifester frère il va vivre avec toi, marcher avec toi rien ne doit bloquer la, ta marche avec Jésus waouh c'est terrible mes amis et malheureusement on peut, on peut te minimiser tu vas demander à, à, faire, à, à, à quitter quelque part. On va te dire, mais tu vas faire quoi? Tu vas aller faire quoi? Mon ami, c'est le Seigneur qui fera. Voilà ce qu'on doit dire. Le Seigneur. On ne doit pas minimiser Jésus. Le Seigneur prend qui il veut. Il prend même des pierres. Des, des... Frère, il fait ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut avec toi, mon frère ma sœur qui m'entend. Alléluia. Même si on te dit, non, tu ne peux pas prêcher. Le Seigneur fera ce qu'il a à faire avec moi. Ce n'est pas toi qui décides dans quoi, tu, dans quoi tu vas faire, dans quoi tu vas entrer. C'est le Seigneur qui va t'établir là où il veut t'établir pour faire un travail. Vous comprenez Alléluia. On ne doit pas vouloir faire l'œuvre. C'est le Seigneur qui va te prendre, te dire à mon fils, fais ça. Voici l'équipement, fais ça comme travail. Et tu vas faire ce travail-là, tu verras que ça va porter, porter du fruit. Car si ce n'est pas le Seigneur, il n'y aura pas de fruit. Mais si tu es là où il veut, ma, ma, ma, ma, ma. ou okay, que porter fruit, tu verras des fruits, des, des, des fruits, mes amis. Et c'est les fruits qui attestent. Que c'est là où le Seigneur te veut mes amis, c'est là où Dieu, te, le Seigneur t'appelle, Alléluia Oh là là c'est terrible mes amis Imaginez-vous j'aurais écouté oui, toutes ces phrases, oh il ne peut pas enseigner, oh il ne pas prêcher Mon ami je, je, je n'ai jamais dit que je, je suis enseignant jusqu'à ce soir Je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un évangéliste, je ne suis pas un apôtre Je suis un enfant du Seigneur, je suis un disciple de Jésus, je suis un chrétien vous direz ce que vous voulez dire de moi. Ça, c'est vous qui, qui le direz comme dans la parole. Mais moi, je suis disciple de Jésus. Voilà le message. Je suis enfant à Timouna Bondier. Alléluia. Un frère comme toi. Un frère qui t'aime. Quand je te verrai, il n'y aura pas de position supérieure. Je suis ton frère. Alléluia. Frère, j'aime. Frère, j'aime la parole. J'aime la vérité. J'aime la lumière. J'aime aimer Bondier. Dieu en moi. Alléluia. Waouh. Et on aime aussi les frères et sœurs Même ceux qui tombent dans le péché Qui viennent confesser Frère, on va les aider Beaucoup savent comment On a pu les aider par la grâce du Seigneur Ceux qui sont tombés dans le péché Et qui ont voulu en sortir Comment on a pu aussi les aider Avec amour Les bénir, etc Prier pour eux Et aujourd'hui, ben, beaucoup marchent Vous comprenez Alléluia C'est magnifique ça frères et sœurs Mais quand quelqu'un ne veut pas sortir du péché Vous nous faire porter le chapeau C'est nous le coupable Frère, je vais te dénoncer Ah frère, je vais te dénoncer Je te dis la vérité ah oui. ah oui! Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, alléluia! Je ne peux pas travailler avec des impies qui veulent que je marche avec le péché, ce n'est pas possible! Hypocrisie, impudique, menteur, tout ça. Mon ami, je vais te dénoncer. Ah oui, mes amis, pas de sentiment Voilà le. Nous chrétiens, on doit aimer notre prochain, c'est sûr. Mais quand on veut te faire boire le péché, frère, il faut dénoncer ça. Ah oui! Et ce n'est pas être méchant, ce n'est pas être orgueilleux Ce n'est pas être, je ne sais pas quoi Le mal doit être dénoncé pour que d'autres frères et sœurs soient sauvés Que d'autres sœurs et frères ne puissent pas tomber dans ces mêmes pièges Comme ce, ce couple là, comme je vous l'ai dit Entier ou pas entier, on va vous dénoncer mes amis Alors je vous dis On les a dénoncés il y a quelques mois en arrière là Je vous dis la vérité, c'est grave On les a dénoncés par rapport à Oh frère, il y a un dossier terrible je ne peux même pas énumérer ça. Un dossier machiavélique. Tu vois Oh frère, je vous dis. Et quand tu vas dénoncer des chrétiens, ils vont s'associer entre eux. Ils vont s'associer avec les mêmes pécheurs. s'associer pour aller aller, aller se comment dire, aller collaborer avec d'autres chrétiens pour paraître comme s'ils sont gentils. Moi, je suis super gentil. Eh bien, c'est eux là-bas, c'est des méchants. Mon ami, je vous dis. Le dossier est là, mes amis. Je vous dis la vérité. Oh, y a, y a, il fallait. Frère, oh non, non, Seigneur, il On ne joue pas que le péché, mes amis. On ne joue pas que le mensonge. Hein. On ne joue pas que le, le, le, le, le mal. Hein. Frère, je veux pas. Je... C'est compliqué. Moi, je, bas... je dénonce le mal. Je... Tu veux me faire boire le péché Je vais dénoncer ça. Ah oui. Au nom puissant de, de, de Jésus-Christ. Je ne suis pas ami avec le, le péché moi pas ami avec le mensonge pas ami avec les, les magouilles Je ne suis pas ami Ce n'est pas mes amis tout ça là mes amis Non, non, non non. Chrétiens qui mettent des chants on les dénonce Ils ne sont pas d'accord Ça met des photos de soi sur des t-shirts Ils ne sont pas d'accord On va vous dénoncer mes amis Pas pour que vous, vous Pas pour que vous allez en enfer hein, Mais pour que vous vous repentiez véritablement Que vous arrêtez cette hypocrisie Oh Seigneur Frère on va parler hein. Ça continue On va parler encore mes amis je vous dis la vérité. Moi, on me dit que tel frère, telle soeur dans le péché, frère, et c'est avéré, je ne veux pas marcher avec toi. Je, je, et tu ne tu pas te repentir Je ne marcherai pas avec toi. Jamais. Ah oh, non, non, non, pas de sentiment. Ah oh, oui, mes amis, on n'a pas vu euh, les, les apôtres quand tu as massacré Judas alors que Judas était, était un, voleur, un voleur. Il piquait dans la caisse. Tellement qu'il était mal, il est parti suicider, mes amis. Il ne voulait même pas se repentir. Voilà, que, voilà ce que pousse. Euh, voilà comment beaucoup de chrétiens Vont mourir Ils vont refuser de se repentir Ils vont aller se suicider le Je vous dis, hein, le Seigneur Il expose bien comme il faut Il expose bien, bien comme il faut Et après La personne ne se repent pas, il frappe Et c'est là que beaucoup vont dire Ah, mes amis, je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Le Seigneur est celui qui justifie, mes amis Alléluia On ne se moque pas de on ne se moque pas de Jésus Ce qu'un homme a semé, il va le moissonner Tu sèmes dans les coulisses le mal Tu sèmes les, les calomnies, tu sèmes le péché Mon ami, le Seigneur va tout, faire, il va tout faire éclater Et malgré que, regardez Pharaon par exemple Pharaon, il a été averti Averti, averti, averti, averti Donc le Seigneur, on voit dans le vrai évangile Le Seigneur averti tout, tout, tout, toujours les gens Pharaon était averti, averti, averti, averti. Il n'a pas libéré le peuple. Le Seigneur a frappé, frappé. Il a bien exposé, frappé. Le Seigneur, c'est terrible. Regardez bien ce qui va se passer. Regardez de vos yeux, mes amis. Regardons. Je vous dis la vérité, c'est terrible. Oh Seigneur. Des chrétiens qui pratiquent le péché dans les coulisses. Voyez et ensuite, on va, et après on joue les hypocrites. Mon ami, mais je, je vous dis, je, quand, quand on voit le mal, on, on, on, on dit mais c'est inadmissible. Vous Voyez, il faut parler, il faut dénoncer ça, dénoncer les mauvais, les œuvres des ténèbres. Vous comprenez? Alléluia! Voilà la parole de vie, ce message tranchant, ce message qui, mon ami, qui nous réveille, qui nous sauve, qui nous délivre, c'est l'Évangile de Jésus. Alléluia Frère il faut la, la repentance véritable C'est l'abandon du péché Pleurer devant ses péchés Reconnaître ses péchés Alléluia Oh Seigneur mon roi Oh Seigneur Yeshua de Nazareth Waouh waouh waouh waouh wow. Donc aujourd'hui dans notre génération Tu vas dénoncer des chrétiens Ils vont aller se cacher, se, se cacher sous la couverture d'autres chrétiens avec leur sac de péché, mes amis, d'hypocrisie. Vous comprenez Donc en fait, tu peux marcher avec des chrétiens qui ne sont pas d'accord avec l'évangile pur. Ils vont le dire, hein? je ne suis pas d'accord avec le message. Et ils vont faire croire aux uns aux autres qui sont d'accord avec l'évangile. Mes amis, on va dénoncer des choses, mes amis. Je vous dis, ah oui, on ne peut pas être en paix avec des hommes et des femmes qui ne sont pas en paix avec Jésus, qui se disent chrétiens, ce n'est pas possible. Ouvertement en plus, c'est pas possible Ça, ça, ça s'appelle la compromission Après on va dire, non il faut l'amour Oh il faut l'amour oh, On dénonce trop le péché, il ne faut pas trop dénoncer le péché Il faut l'amour, l'amour Voilà comment aujourd'hui, ben, aujourd ben, je vous dis c'est terrible frères et sœurs Voilà pourquoi des convertis, je vous dis c'est terrible on doit prêcher le royaume des cieux aux inconvertis Le royaume des cieux aux hommes et aux femmes qui ne connaissent pas Jésus Le royaume, pas les dire venez à l'église Quand tu dis à quelqu'un venir à l'église, c'est qu'en gros tu veux l'embrigader dans une religion Embrigader dans un système Et les gens, c'est pas ce qu'ils veulent entendre, ils veulent entendre la solution Quelle est la solution mes amis, quelle est la solution La solution est, il faut annoncer l'évangile de Jésus tu as reçu l'évangile, as reçu la parole du Seigneur Il faut que tu t'ailles travailler Voyez Et Le problème dans notre chrétienté, c'est qu'on attend l'approbation des anciens, l'approbation des, des aînés, la, notre approbation à nous, nous autres aussi, pour aller faire un travail. Comme des fois, des gens qui envoient des mails aussi. Chrétien, chrétienne, tu ne dois pas me demander dans quoi tu dois tra travailler quand même. Pas, en fait, ce n'est pas, pas ça l'évangile. Le Seigneur, il parle à son peuple, il parle à sa fille, il parle à son fils. Je te veux là-bas. Aujourd'hui, si on peut faire le travail qu'on peut faire aujourd'hui, que, que vous voyez, l'évangélisation, les conférences, tout ce qu'on peut faire, c'est parce que le Seigneur, nous, il nous parle. Il nous donne des directives. Il nous donne une vision. Et quand il y a une vision, frère, tu sais où tu vas. Tu n'es pas dans le mélange, tu n'es pas oui, dans l'hésitement. Frère, après, on peut tâtonner. Hein. C'est sûr, on peut tâtonner, on ne sait pas trop des fois. Mais le Seigneur, il te donne une vision. Et quand tu as une vision, frère, qui, en fait, on ne doit pas te sortir de la vision que tu as reçue du Seigneur. Combien de chrétiens sont sortis de la vision du Seigneur pour faire une autre vision Je vous dis, beaucoup de chrétiens ont quitté le travail qu'ils ont reçu pour faire autre chose qui arrange tout le monde. Voilà le problème aussi. Parmi, même, même chez nous, même des frères et soeurs qu'on peut connaître, ils ont arrêté le travail qu'ils faisaient pour faire autre chose. Mes amis, c'est l'hypocrisie ça. Oh, c'est terrible. C'est terrible, frère. Des chrétiens qui ont reçu un appel, une vision du Seigneur. Et ils ont commencé à changer la, la vision qu'ils ont reçue à faire des choses que bon Dieu n'a pas dit au fait Que le Seigneur n'aura pas dit de faire Tout ça pour plaire aux uns aux autres, pour plaire, pour plaire, bon on va plaire, on va faire comme ça Mes amis, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas le vrai évangile ça Ah oui, et ça c'est un problème chez nous les humains aussi en même temps C'est comme si on oublie, qui, on oublie, on devient bêtisé comme tout à l'heure j'ai dit On devient insensé, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire il y a des chrétiens qui vont te demander, je, je, je, je dois travailler dans quoi Mon ami, mais ce n'est pas normal que tu veux me demander dans quoi tu veux que je travaille Dans, dans quoi tu, tu dois travailler Tu as le Seigneur, tu as ta femme, tu as, as, as, as, as, as, as d'abord le Seigneur. Si tu es marié, tu as ta femme, parle avec ta femme. Il faut aller voir le pasteur, le prophète. Il faut venir nous voir aussi, nous, Voilà, voilà, les chrétiens, hein? entre chrétiens. À ton avis, je, je, je dois travailler dans quoi mais Mon ami, tu sais ce que tu sais faire, non Tu connais ce qui est dans ton cœur, même par rapport au travail de la vie. Alléluia Vous voyez Oh, c'est terrible, frère et sœurs, c'est terrible Alléluia Comme dit mon frère Ulrich, Alléluia Alléluia Vous voyez Donc, c'est terrible, frère et sœurs Donc, car re... en fait, regardez dans la parole. C'était Elie, hein? c'était Elie, c'était Samuel. En frère fait, Samuel Samuel on entend la voix du Seigneur, il va voir Elie. Oh, c'est toi qui m'as appelé Non, c'était pas... le Seigneur qui te parlait. Le Seigneur parle à ses enfants, il met dans ton cœur... Ce que tu as reçu Et les gens vont simplement confirmer Ce que tu as reçu simplement Tu comprends Moi ma conversion, c'est j'ai commencé à parler directement Parce que c'est ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Il, il me demandait d'aller évangéliser Et c'est pas quelqu'un qui m'a dit oh, Hervé il faut que tu évangélises Il faut que tu parles aux gens de Jésus C'est pas normal qu'on dise à des chrétiens Il faut que tu parles de Jésus Quand on dit à un chrétien c'est pas normal Il est pas amoureux de Jésus Il est pas même converti on va dire même ce n'est pas normal qu'on dit à un chrétien qu'il faut parler du Seigneur. Ce n'est pas, pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. On te dit non, il faut que tu parles de Jésus, il faut que tu dises ça comme ça. Alors écoutez frère, voilà, de, voilà aussi uh, uh, quelque chose d'autre. Dans le vrai évangile, on ne peut pas te dire, voilà le mot que tu dois dire, le message qu'il faut que tu prêches. En fait, quand tu vas évangéliser, il faut faire comme si. Quand tu fais l'œuvre, il faut faire comme ça, comme si. Bon, amis, ça c'est tout ça c'est des méthodes. Ça, j on n'avait parlé de ça euh, il n'y a pas longtemps. Vous voyez ça c'est des méthodes Tu vois Et c'est plus l'esprit qui te pilote, qui te conduit En fait tu es, es piloté par les paroles des uns des autres Tu fais l'œuf par rapport aux paroles des uns des autres Et c'est à dire que tu es plus conduit par l'esprit Et tu vas prêcher des choses qui vont, qui, Que l'esprit ne te dit pas de prêcher Comme un jour il y a quelques années en arrière Ça fait au moins 6 ans ou 7 ans Ça date, hein, ça fait vraiment très longtemps Un ancien venait venu me dire Faut pas que je dénonce le péché Patati Frère, comme c'était un ancien, j'ai cru, c'était le Seigneur qui me parlait. Et il y avait un programme d'évangélisation, est parti évangéliser après. Et j'ai commencé à prêcher un autre message. Oui, l'amour, non, non, non. En fait, il y a un frère qui voilà, est venu me voir et me, me disant, ce n'est pas le message que tu as reçu du Seigneur. Ce n'est pas ça que tu as reçu du Seigneur comme message. Ce n'est pas le message que tu as reçu. Frère, le Seigneur m'a parlé à travers mon frère. Il m'a parlé à travers lui. Et du coup, il s'est passé quoi Eh bien, je me suis ressaisi. Et voilà comment on peut être influencé par des paroles, même d'anciens, d'hommes et de femmes qui peuvent être convertis avant toi. Et ça peut te faire changer de trajectoire et commencer à faire des choses de manière hypocrite. Faire des choses de manière, parce qu'on t'a dit de faire comme ça. Et c'est plus l'esprit qui te conduit, c'est une parole que tu as reçue qui est descendue de ton cœur et qui va porter une semence, porter un fruit. Mes amis, tout de suite, je me suis tout, tout, tout de suite ressaisi. Et depuis toutes ces années, frère, je, je n'ai plus jamais écouté, euh, comment dire, par rapport à l'œuvre du Seigneur, comment, comment il faut que tu prêches. Frère, j'ai n'ai plus écouté, parce que j'ouvre ma bouche et le Seigneur remplit. Je ne peux pas prêcher par rapport aux gens, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi on a, on a pu dénoncer l'autre fois, euh, une, euh, euh, comment dire, quelqu'un qui a fait, sur sa chaîne, il a commencé à, à, à casser l'œuvre que, que le Seigneur fait dans l'évangélisation, comme quoi on crie dans les avions on crie euh, euh, de, de, patati là-bas, on crie euh, de dehors devant une église, on crie devant, euh, euh, dans le train, je ne sais pas quoi, patati, il n'y a pas l'amour, on condamne, patati, plein de choses frère, plein de choses. Donc du coup, quelqu'un nous a envoyé ça, frère, on, on dit, oh là, mais c'est quoi, quoi, quoi ce truc Mais il parle de, de l'œuvre que nous faisons. Frère, on ne voulait, voulait même pas rester sur ça, frère. Mais frère, on a, on a dénoncé ça, pourquoi Parce que il faut défendre la vérité. On doit défendre la 5 doctrine. Ce n'est pas moi qui l'ai attaqué, c'est la parole qui l'a attaqué. Donc, on a dénoncé ces, ces œuvres. Et d'autres chrétiens vont acclamer, oui, c'est vrai, il ne faut pas condamner. Voilà comment notre chrétienté est malade aujourd'hui, mes amis. Ah oui, on a dénoncé ça. Parce qu'on ne peut pas venir contrôler un chrétien, contrôler l'évangélisation et de dire, il faut prêcher comme si. Et quand tu regardes bien, ces mêmes personnes, ils ne vont jamais évangéliser. Ils sont toujours cachés dans leur, dans leur bureau, cachés dans leur canapé, cachés dans leur toilette, cachés dans, quelque part sur le lit. Et tu ne les vois jamais aller évangéliser. Tu vois que des vidéos, ça, ça, ça veut enseigner, ça veut faire des choses. Et tu ne vois jamais ces chrétiens sur le terrain. Frère, j'ouvre une parenthèse. Je vais, je vais te défendre la vérité hein, au nom Yeshua. Et jamais tu verras ces chrétiens aller dehors, tu ne les verras jamais, que des vidéos où on veut partager, on veut prêcher, toujours taper, taper, taper, taper sur des églises, taper alors que soi-même, on ne fait même pas l'œuvre du Seigneur mes amis, c'est grave Et des gens nous ont contactés nous disant mais c'est quoi ce truc, c'est quoi ce truc, on était choqués, on était scandalisés, on a dit, oh, soeur, vous avez bien vu la vérité, ce n'est pas, pas, pas du Seigneur ça Voyez, Et quand on va dire aux gens c est, c est, la vérité On va dire non, il ne faut pas Mes amis, on va dire la vérité aux gens frère. On va dire la vérité aux hommes et aux femmes Alléluia Donc il faut qu'on marche selon la parole du Seigneur Voilà, selon la vérité de Jésus Parce que ben, la vérité c'est la vérité Alléluia Oh Seigneur mon roi Oh Seigneur, c'est terrible et la, la sœur en question nous disait, oui, j'ai envoyé un commentaire et le commentaire, ils n'ont pas mis le commentaire, ils même effacé. La sœur nous dit, oui, le commentaire, j'ai dit, mais ce n'est pas une méthode parce qu'on on veut nous faire prêcher, une, on dit qu'il ne faut pas prêcher comme ça, mais on dit qu'il faut prêcher comme ça. En fait, on veut nous faire rentrer dans des méthodes. Aujourd'hui, on, on veut faire des chrétiens rentrer dans des méthodes, hein, le, le faux évangile. J ai, j ai, Galate, Galate 1, verset 6, 4, 1, Galate 1, euh, attends, on va le reprendre. On va le reprendre Galate. Voilà, on en y Galate 1, verset. Euh, tac, tac, tac, on va le prendre. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce du Mashiach pour un autre évangile. Mimi. Oui, oui. Mi parole bon à amis. Voilà, c'est la parole. Frère, on va prêcher ce qui est écrit. C'est terrible la parole, frère. Alléluia. Donc, on voulait nous faire changer d'évangile. On voulait nous faire rentrer dans une méthode. Une méthode bizarroïde, une méthode, je sais pas quoi, mondaine, voilà, catholicaine, je sais pas, c'est une religiosité bizarre. voyez Oh non, faut pas. Si le Seigneur nous saisit dans un avion pour chanter, on, fait ce qu on fera ce qu'il va nous demander de faire On va dire la vérité. Alléluia. Comme c'est devenu aujourd'hui, comme dans notre, dans notre génération, aujourd'hui, les gens ne vont plus évangéliser. Donc ça, ça choque que le Seigneur lève des peuples, un peuple, des frères et sœurs dans les nations. Pour aller crier, évangéliser, on va dire non, c'est pas très catholique, non, c'est pas comme ça. Oh, mais toi, tu fais quoi À quel moment tu es parti sur une place publique crier Tu es parti où crier Tu fais quoi, chrétien Et on veut s'improviser policier, on veut s'improviser euh, euh, patati. Euh, mon ami, c'est le Saint-Esprit qui dirige son peuple. Alléluia Voilà pourquoi on a dénoncé ça pour que d'autres frères et sœurs ne puissent pas tomber dans ce piège. Ça, c'est un piège Alléluia Et la soeur en question l'homme Mais Seigneur Elle a écouté un partage Tout juste, Quelques temps après Par rapport à l'évangélisation euh, Par rapport à ce que Joanne, notre, notre frère Joanne partageait Ça l'a délivré Parce qu'il y avait une semence Dans son cœur. Délivré frère Alléluia Et ce genre de message Va faire croire aux chrétiens Il ne faut pas crier Alors que le Seigneur Peut saisir quelqu'un pour crier Je vous dis la vérité Voilà pourquoi Ceux qui crient là Il faut continuer à crier Si le Seigneur te dit crie, crie Alléluia Crie parce qu'il est minuit Il est minuit Donc il faut crier, il faut parler mes amis Alléluia frères et sœurs Il faut s'attacher au Seigneur Il faut s'attacher à la parole de vie Il faut s'attacher à Yeshua de Nazareth mes amis Alléluia C'est terrible frères et sœurs Vous Voyez Donc si on aurait écouté, j'aurais écouté Toutes ces méthodes, tout ça Méthodiques, tout ça, il faut faire comme si Alors comme, C'est quoi cet évangile mes amis là C'est un esprit. Donc, on veut me, tu veux me posséder <rire> Parce que je commence à faire comme toi Donc, en gros, ton esprit va me posséder Ton esprit humain va me posséder Là, c'est la sorcellerie tout ça aussi même Oh, c'est terrible, mes amis On veut piloter, on veut dire Un tel, il faut prêcher comme ça Il ne faut pas faire comme ça Mes amis, si le, dans un avion, l'esprit saisit quelqu'un dans un avion Ce n'est pas écrit dans la Bible que le, le Seigneur ne peut pas, pas nous saisir dans un avion Ce n'est pas écrit ça Pas dans l'avion, mes enfants Mes enfants, pas dans l'avion Non, non, mes enfants, non, non, non Pas devant, euh, pas devant les croix dehors, non, non, non mes enfants, pas de... V... Non, mes enfants. Mes enfants, ont crié dans le bâtiment. Mes, en... mes amis, c'est quel évangile ça? C'est comme si Yeshua nous dit ça aujourd'hui. <rire> Alors que la parole nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On ne va pas me contrôler dans un message quelconque. Il faut que je fasse comme si, comme si. Je ne t'écouterai pas. Et quand tu vas pas écouté certains conseils, on va dire, ah, il est orgueilleux. Mais frère, c'est parce pas que... À pas ça baudée, dit moi fait. À part ça, mon Dieu m'a un Le cri, est frère et, dérives, et En gros, je dis c'est pas ce que le Seigneur m'a demandé de faire, je vais pas le faire quand même. Alléluia. Et quand tu feras pas ce qu'on va te dire de faire, on va dire non, il est orgueilleux, il est rebelle. Mais, mais c'est pas ça l'évangile. C'est pas ce que nous lisons dans la parole. On, vous, on aime tout le monde, mais je suis désolé, on respecte Jésus plus que tout le monde. C'est Jésus le maître. C'est Jésus le Tout-Puissant. C'est Jésus mon Rédempteur. Quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Quand je suis dans des pleurs, c'est lui qui me guérit. Quand je suis attaqué, c'est lui qui me délivre. Pourquoi j'irai écouter quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, mes amis Non. Alléluia. Quoique, bien sûr, on s'écoute les autres. Ceux qui me connaissent savent très bien comment je suis. On s'écoute les uns les autres, on se donne des conseils. C'est comme ça aussi. Mais il y a des choses que tu peux recevoir. Pas du... pas ce n'est que... pas ce que le Seigneur te demande de faire. Donc tu ne peux pas le faire. Alléluia et je crois que ce message va délivrer encourager beaucoup de chrétiens qui passent par des souffrances, qui passent par des contrôles, par des attachements bizarres, par des, des, des, des, des, des, des c'est terrible frère, il faut il faut en fait c'est Jésus si tu n'es pas enraciné au Seigneur mon ami, tu vas tu vas tu vas pas on va tomber. Si nous sommes pas enracinés en Jésus, on va abandonner le Seigneur mes amis. Et commencer à devenir un vrai légume, sans cerveau, sans intelligence, sans l'esprit. Et commencer à faire des choses marionnotisées, contrôlisées, toutes ces choses. Et tu devenais en quoi Un religieux. Bonjour, bonjour, bonjour. Et il n'y a plus la vie, il n'y a plus la fougue, il n'y a plus le feu, il n'y a plus la, la, la, la folie. Et on devient vraiment quelqu'un de très euh, catholisé. Ils ne moquent pas de vous, les catholiques, rassurez-vous. Mais en gros, on voit quand même ce qui se passe dans le catholicisme. C'est vraiment c est, c est la religion. Le Ciel n'a pas créé le catholicisme. Bref, je fais la, la parenthèse il y a des catholiques que le Ciel va sauver aussi. Des hommes, qui, des femmes et des, des femmes qui sont dans le milieu catholique, que le Seigneur va délivrer, qui vont se convertir, qui seront sauvés. Et qui vont quitter le catholicisme. Ils ne vont pas rester dedans. Comme quelqu'un, je vous disais, ce, notamment ce couple-là, frère, qui disent qui dit, qui dit, qui dit que oui, les catholiques, ils vont, ils vont te sauver. On a vu ça écrit où, mes amis faut il faut quitter le catholique pour être sauvé. S'ils ne quittent pas, ils ne seront pas sauvés. Et quand on va prêcher la vérité, on va dire non, on est méchant. Ils sont méchants, c'est eux, c'est eux. Mon ami, il faut que on va. Je vous dis. Hein. Hmm. On va dénoncer, on va parler, frère. On va dire la vérité. Hein. Alléluia. Alléluia, frère et sœur. Bon, Dieu bon. Le Seigneur est fidèle. Voilà pourquoi je l'aime. Parce qu'il est fidèle. Il est, il est merveilleux, frère et sœur. Donc on ne doit pas changer l'évangile chrétien là où tu es, dans le pays que tu es, il faut pas que tu changes la parole du Seigneur. Il faut pas que tu changes l'évangile. Non, non, non, non, non, non. Tu vois Ah oui, ah oui. Donc le Seigneur peut te saisir dans un avion, dans un train, dans un bus. Il peut te saisir pour parler. Parce que quelqu'un peut être dans deux minutes, crise cardiaque. Il t'a dit de parler, tu ne parles pas. En fait, tu as son sang sur... En fait, c'est compliqué. Hein? Et souvent, on va pressionner les églises. Oui, il faut avertir, sinon je le sens. Sang... Dans Ézéchiel, le sang me sera redemandé. Il faut avertir, sentinelle. En fait, je vous dis, beaucoup prêchent la parole, mais c'est devenu comme du, comme du cinéma, c'est comme du théâtre. Parce que lorsque la parole commence à être appliquée, on commence à combattre ces mêmes personnes, mes amis. Mais il y a un problème. Il y a trop de guerre dans la chrétienté, trop de combats, trop de patatis. Le problème, c'est parce que tout le monde... Ne travaille pas pour le Seigneur en fait en vérité Quand tu travailles pour le Seigneur t'as pas le temps Moi personnellement j'ai pas le temps d'aller regarder qu'est-ce que l'autre fait Qu'est-ce qu'un tel fait Moi on fait le travail qu'il qu nous demande de faire frère Vous comprenez Quand tu es au chômage tu, tu, tu vas attaquer les autres qui travaillent Pourquoi parce que tu veux qu'ils soient au chômage comme toi Beaucoup de chrétiens ne travaillent pas mes amis Je vous dis Ils ne travaillent pas pour le royaume des cieux Ils ont peur On les a arrêtés dans leur, dans leur travail ils, ils, ont, ils ont tout abandonné Et ils veulent que tout le monde abandonne le travail Mes amis c'est pas ça l'évangile vous comprenez Il y a des chrétiens, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux à Aller regarder qu'est-ce qu'elle fait après Ça envoie des vidéos, des captures, un tel fait-ci, un tel... Mon ami, mais tu fais quoi toi, mon ami frère et sœurs Vous voyez Moi, je n'ai pas le temps d'aller chercher les prédicateurs Ils sont... Je vais écouter qui Je vais suivre qui bon, Mon ami, je vais suivre Jésus Vous comprenez C'est la parole que nous devons suivre premièrement Après, on peut écouter des enseignements ici et là des frères et soeurs qui aiment le Seigneur, qui bien sûr, parce qu'on on, s'encourage mutuellement. Il faut bien comprendre le message, voyez. Et des prédicateurs qui prêchent la vérité, qui prêchent la sanctification, voilà, qui sont qu'on connaît pas forcément, et, et, et, euh, et, et du coup ça, ça, ça ah ouais, ah oui, ah ouais, on n'est pas les seuls, voyez. Et donc voilà pourquoi des parfois on, on partage sur nos chaînes des vidéos, de, voilà, de, de, de, de, de, de personnes qu'on ne connaît pas forcément, et que on voit que bah, ah ouais, on n'est pas les seuls. Je vous dis. Et, et on descend parce qu'on se rend compte que l'esprit n'est pas qu'avec nous parce qu'on peut croire que l'esprit oh, on peut croire, apprendre, croire qu'on est quelqu'un mes amis fais attention, voilà pourquoi quand on voit d'autres personnes qui évangélisent depuis des années avant, même qu nous qu'on qu évangélise, frère on est choqué on dit, oh là là, il faut le un petit peu avant que je me convertisse, quelqu'un évangélise déjà, Ah, je vous dis il y a des chaînes qu'on voit depuis 2008, 2006 les gens crient, tout ça, ils était dans le péché encore pas possible, frère on dit, waouh, l'esprit du Seigneur est vivant Jésus est vivant c'est le même esprit qui travaille. Mais quand j'entends des chrétiens vouloir empêcher d'évangéliser, frère, on va, on, va, on va dénoncer vos œuvres. On ne peut pas s'improviser euh, euh, euh, prédicateur. On ne s'improvise pas prédicateur. Il faut faire ce que le Seigneur nous, le Seigneur nous demande à notre niveau. Alléluia. Waouh. Donc, j'ouvre la parenthèse encore. Donc, des chrétiens qui vont évangéliser, on veut les empêcher d'évangéliser. Ce n'est pas, pas la Bible, ça. Ce n'est pas la Bible. Ah oui Oh, c'est terrible, frères et sœurs. Donc, je vous... Ah oh, oui, Seigneur, merci. une autre parenthèse que je vais ouvrir encore ici, là. Vous voyez Donc, frères et sœurs, entre chrétiens, on peut s'entraider aussi. Vous comprenez Tout ne doit pas forcément tourner autour de l'argent. Il y a des chrétiens qui pensent qu'à l'argent. La... Qu l'argent, l'argent, l'argent. Après, il y a des choses que même dans, dans, dans la société que j'ai créées, par le grâce du Seigneur, avec mon... Voilà, avec... voilà bref. Et euh, on bosse là-dedans Frère, il y a des fois, on donne des choses gratuites aux gens, on donne tout ça Pourquoi Parce qu'on n'est pas sur l'argent Il y a le partage Même avec des gens qu'on ne pas, on offre des choses, tout ça Pourquoi Ben c'est ça aussi, l'amour du Seigneur On peut, ne on peut, on peut, peut pas être cupide Vous voyez Il y a quelques années, il y a un frère qui a fait... Je, je, je balance ça aussi On a une choix Un frère a fait des, des travaux chez moi, le carrelage, tout ça chez moi, peinture et tout Je l'ai payé en plusieurs fois le frère est parti dire ici et là Ah il me doit de l'argent Je ne sais pas quoi alors que frère J'ai tout payé Plus de 6000 euros frère Tout payé frère Alléluia Donc on ne peut pas faire Rendre un service à un frère Et aller dire ici Ah il ne m'a pas payé Il me doit frère Ce n'est pas, pas bon Ce n'est pas le vrai évangile ça mes amis C'est terrible frère Je balance ça au Yeshua. Vous Voyez Donc on peut s'entraider entre frères et sœurs et, et, et par amour On n'est pas obligé d'aller C'est terrible ça mes amis là Oh mes amis donc, allez dire ça c est, c est, ainsi, on veut te faire passer pour un voleur, passer patati. Non oh. Et là, j'ai tout payé, tous les 6 000 euros payés, mes amis là, Boudoum. Alléluia Quand j'entends d'autres frères et me disant, oui, mais tu dois euh, euh, payer lui par rapport aux travaux, patati, etc., je oh, vole là, mais c'est quoi ce truc-là Mes frères, j'étais scandalisé. Scandalisé Plus de 6 000 euros payés. Ah oui Voilà parce que, ben, on ne vole pas les gens frère. on n'est pas des voleurs On ne vole pas les chrétiens Entre chrétiens on ne doit pas se voler Même les païens il ne faut pas les voler aussi Il ne faut pas les voler ton frère, ta soeur Il ne faut pas les voler mes amis Alléluia frères et soeurs C'est terrible mes amis, voilà le vrai évangile Entre chrétiens on peut s'entraider Et ne pas accuser, aller accuser l'autre Oh il ne m'a pas payé, oh patati, oh patata Mon ami c'est pas ça l'évangile Si un frère t'a donné un, un, un coup de main Vous voyez, vous, mettez un, vous faites un arrangement eh ben tu, voilà, un arrangement, tu, tu, voilà, tu, tu le payes, tu le payes. Tu vois Alléluia Mais le monde entier n'est pas obligé d'être au courant que « Oh, tel frère, il ne m'a pas payé. Oh, patati, frère. » C'est terrible. Scandalisé. Tu vois Et c'est pas bon entre frères et sœurs d'agir ainsi. Vous voyez Vous voyez, frères et sœurs C'est terrible. Oh, mes amis. Alléluia Qui s'encourage le chat de ce partage Frère, il y a des choses, il y a plein de choses qui se passent dans notre chrétienté, des gens, des... Frère, frère il faut qu'on prêche la lumière, il faut qu'on prêche la vérité, mes amis. Qu'on agisse selon la parole du Seigneur pour que des gens puissent aller loin, que des âmes soient libérées, que des gens qui soient sauvés, que des familles soient sauvées. Frères et sœurs, au nom puissant de Yeshua, voyez Alléluia, frères et sœurs, c'est terrible, tu vois donc quand un frère ou une sœur fait l'œuvre du Seigneur, il faut bénir Jésus. Il faut dire Seigneur, merci papa, les âmes sont libérées, merci papa. C'est terrible ça. Oh mes amis, on va parler de Jésus. Oh Seigneur mon roi. Oh Seigneur. Alléluia. Frère, j'aime la vérité. J'aime Jésus. Nous aimons Jésus. Les chrétiens, on aime Jésus. Voyez, nous l'adorons. Nous tous qui l'adorons qui sommes convertis, nous l'adorons, on n'est pas le seul, je crois que toi qui écoutes ce message, tu aimes Jésus, tu aimes la vérité, tu aimes la lumière, tu aimes la transparence, tu aimes l'honnêteté, tu aimes l'intégrité, tu aimes, aimes, aimes le créateur, je le crois, toi qui écoutes ce message, je ne te connais pas mais je crois que si tu es enfant du Seigneur, tu aimes, tu aimes la vérité, Alléluia frères et sœurs, Vous voyez, le vrai évangile, il y a trop de désordre, trop de dégâts dans notre chrétienté, trop de mal, trop de tromperie, trop de, de, de, de oh c'est Frère, c'est terrible. Waouh. Seigneur, Seigneur Yeshua. Et on a vu Yeshua dans la Bible. Yeshua, notre maître. Il était juste, il était intègre. Frère, il a été lapidé. Frère, il est, on, a, on, a trou, on a essayé de chercher, même dans la loi, des choses pour le condamner. Ils n'ont pas, pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. Voyez. Voilà le vrai évangile. C'est réel. Les combats sont réels. Il y a des oppositions, il y a des jalousies, il y a des cancans, il y a des, cœurs, il y a des il y a des choses qui se passent dans les églises, frères et sœurs. Voilà pourquoi quand on, on ne part pas faire le travail du Seigneur, quand on ne sort pas, on ne va pas faire l'œuvre du Seigneur qu'il nous demande de faire. En fait, vous allez vous tuer entre vous. Je vous dis la vérité. Oh Seigneur, c'est terrible cette, cette phrase. Lorsqu'on n'est pas là où le Seigneur nous, nous veut, tu vas peut-être tomber dans le péché. Il y aura des guerres, des cancans, des pataties parce que tu n'es pas là où le Seigneur veut que tu sois. On n'est pas appelé pour rester 30 ans dans une même église. C'est pas biblique ça, mes amis. J'ai pas vu Pierre rester 30 ans là-bas quelque part. Je pas vu Paul, Paul bouger, les apôtres bouger, les frères et soeurs bouger. En fait, frères et il faut qu'on se réveille. voyez Nous sommes établis, le Seigneur établit des hommes, des femmes. Pour enseigner la parole et que d'autres aillent enseigner la parole Pour qu'il y ait multiplication On n'est pas appelé à bâtir ensemble Une secte, bâtir ensemble une religion Bâtir ensemble quelque chose, tout ensemble On est ensemble, est, mon ami, c'est pas biblique ça C'est pas biblique Voilà pourquoi le Seigneur envoie la persécution Pour qu'il y ait dispersion Vous comprenez On ne peut pas aller tous ensemble quelque part Tous être ensemble quelque part On est ensemble, tout ça Et les âmes meurent dans le monde Mais c'est pas ça l'évangile Vous comprenez Alléluia Oh, c'est terrible, mes amis Waouh Dans notre chrétienté, il y a tellement de jalousie, tellement de... C'est la folie dans la chrétienté, frère. Je vous dis, là où il y a la vie, on connaît le vrai Elohim, le vrai Dieu, le vrai Créateur. Pourquoi il y a autant de désordre, de dégâts C'est parce que c'est terrible. Quand on voit... Des fois, on se dit, mais c'est terrible on a reçu le vrai Elohim, le vrai Dieu Qui s'appelle Jésus Christ de Nazareth Pourquoi tant de divisions Tant de religions, tant de dogmes Tant de traditions, tant d'autres paroles tant des C'est terrible Et quand on voit d'autres religions on, on se dit mais On aurait dit ils vivent mieux, que, ils vivent mieux même que nous Pourtant ils n'ont pas La vérité qui est, qui est Jésus Voyez Alléluia. Donc, notre chrétienté, elle est, elle est malade. Vous voyez Malade. Il n'y a plus le vrai évangile, frère. Il y a trop de, de dégâts. Des adultères, des divorces, des remariages, des pornographes, des, des menteurs, des alcooliques. Alcooliques, il y a beaucoup d'alcooliques aussi dedans. De, de, de, de, de, de, de il y a des gens qui boivent, qui boivent, qui boivent, qui sont ivres. Il y en a qui insultent. Il y a même des chrétiens qui disent des gros mots. T'entends un chrétien qui dit des gros mots, mon ami, ça c'est pas pas un chrétien ça. Tu vas pas te convertir, dire des gros mots Ça c'est une parenthèse. Il y, y a beaucoup de chrétiens gros mots sur gros mots. Ferme ta Quand un chrétien dit ça, mon ami, y a un problème. il n'est pas converti. Il connaît pas Yeshua. Comment un chrétien peut dire des gros mots, mes amis Comment un chrétien peut dire des gros mots C'est terrible ça, mes amis. Un chrétien qui dit des gros mots, ça c'est pas un chrétien Gros mots, tout ça, mes amis, mais c'est terrible. Waouh! Donc, l'ennemi n'aime pas l'œuvre du Seigneur. L'ennemi n'aime pas l'évangile véritable. Voilà pourquoi, aujourd'hui, ben, on se rend compte que ben, beaucoup de personnes ont décidé de prêcher un autre évangile, un autre message, qui n'amène pas au ciel. On entend des prédicateurs dire « Oh, localisation, oh patati !» C'est devenu du business du cinéma. C'est c'est la folie. Matin, midi et soir, tous les dimanches c'est le même pasteur qui prêche, le même pasteur qui prêche, le même pasteur qui prêche. Mais mon ami, il y a un problème. C'est pas écrit dans la Bible ça. C'est pas écrit dans la Bible. Matin, midi, soir, c'est le même pasteur qui prêche. Mais mon ami, il va te contrôler, il va te dépouiller. Ce n'est pas biblique de voir matin, midi et soir pendant 20 ans, 30 ans, 40, 50, 50 ans. Le même pasteur dans l'église, mais c'est pas biblique, c'est pas biblique, c'est pas biblique. Ça, c'est pas, j'ai pas vu, vu ça dans la parole du Seigneur, mes amis. En pas vrai, hallelujah! Waouh! Même Jésus qui était sur la terre, c'est pas lui qui prêchait partout. Il envoyait des disciples prêcher pour lui partout aussi, mes amis. Quel exemple du Seigneur! Jésus qui est le vrai Dieu l'homme véritable, il vient sur la terre. Il envoie des hommes prêcher sa, sa parole, prier pour les démons, chasser les démons, prier pour les malades, alors que lui-même aurait pu le faire. Mais comment le En fait, ça, c'est l'exemple magnifique. Aujourd'hui, on ne voit plus ça dans, dans, dans, dans les nations, dans les églises. On ne voit plus ça. On ne on voit, on voit plus des... C'est comme si on ne voit plus les ministères en question. Évangélistes, apôtres, prophètes, il euh, y a quoi encore euh, euh, Pasteurs, docteurs. C'est comme si ces ministères ont disparu. C'est comme s'il n'y a plus de prophètes. C'est comme s'il n'y a plus d'apôtres C'est comme s'il n'y a plus d'évangélistes C'est comme s'il n'y a plus de diac C'est comme s'il n'y a, a plus de... En Corinthiens 12, on en parle de tout ça, tous les dons C'est comme s'il n'y a plus de dons C'est comme si tout ça, ça a disparu, mes amis Mais y a un, on a un problème Alors que tous les chrétiens ont reçu des grâces, des dons Mais malheureusement, ces talents et ces dons sont étouffés, sont éteints à cause du péché, soit à cause des paroles, soit à cause du contrôle Soit à cause de tellement de choses, mes amis Et beaucoup ne servent pas le Seigneur, mes amis le Seigneur est triste. C'est terrible, frère et sœur. C'est terrible. Oh papa. Le cœur du Seigneur est triste, frère. Je vous dis, c'est terrible. Ça fait mal, frère. Ça fait mal. De voir que le Seigneur est mort sur la croix pour nous. Vous voyez Pour nous sauver, pour nous envoyer. Mais aujourd'hui, frère, c'est la religion qui, qui règne dans les nations, dans les églises, c'est la religiosité, le système. Frère. C'est rare de voir aujourd'hui des gens dehors, c'est rare C'est rare Voyez On est parti prêcher aux Antilles l'année dernière Des gens se lèvent pour casser le travail Oh, Ils il prêchent avec, il prêche avec des lunettes de soleil Mes amis, dans un pays où il fait chaud, il fait, il fait du soleil Où est-ce que ça a péché de, de, de mettre des lunettes de soleil pour prêcher la par, la, dehors la parole mes amis Voyez voilà comment nous sommes devenus, frères, dans, dans un système terrible. Les âmes sont libérées. La chose qu'on va regarder, ah, tel frère a mis des lunettes de soleil, on va dire ça à des autres personnes, ah, pour casser le travail, ah, ah, il a mis des lunettes de soleil. Mais, mes amis, c'est quoi le but là? C'est quoi le but? Vous voyez, c'est quoi le but? En plus, c'est une lunette de vue soleil. <rire> oh Seigneur Yeshua. Frère, je vous dis, c'est... C'est grave. Oh Seigneur Yeshua Où est-ce un péché d'avoir mis des lunettes de soleil pour pour en plein soleil en, aux Antilles Où est-ce est mal de mettre des lunettes de soleil mes amis Vous Voyez comme nous, nous sommes tombés bas. Des sœurs se lèvent pour prêcher la parole. On veut arrêter des sœurs qui prêchent la parole mes amis. Est-ce que c'est biblique d'arrêter des sœurs qui se lèvent pour annoncer la parole de, de Yeshua On veut leur dire non, occupez-vous de vos enfants vous savez, nous aussi, avant, on faisait ça. Quand je parle à quelqu'un, frère et sœurs, si on vient te dire ça. Moi, avant, je criais partout. Moi, avant, c'est qu'il a perdu le feu. Elle a perdu le feu. Il ne faut pas chercher midi, 14 h Et cette personne, elle est jalouse de voir que quelqu'un d'autre est venu, quelqu'un d'autre vient pour crier, faire le travail. Il va dire, tu tu vas croire que c'est un conseil, mais en fait, c'est pour t'arrêter. Je, je, je crois que ça, ça parle à quelqu'un, ce message, au nom de Yeshua. Ce n'est pas tous les conseils qui viennent du Seigneur, mes amis. Il y a des conseils, c'est pour t'arrêter. Il y a des conseils de ma... des conseils serpenteuses. Vous comprenez Si quelqu'un va te voir, te dit, moi avant, oh, il y avait le feu. Moi avant, je criais partout. Moi avant, je prie pour les malades. Ils étaient guéris. Mais tu sais, il faut faire attention. Tu as tes enfants, tu as ta femme. Tout ça, faut faire attention. Mon ami, quand on vient te dire cette parole-là, -là, Frères et sœurs, écoute bien. Prends tes jambes à ton cou. On veut ôter ton aile. Voilà comment beaucoup de chrétiens ont perdu le zèle. Frère, je crois que, frère, il faut diffuser ça dans toutes les églises, dans toutes les religions. Toutes les églises, il faut diffuser ça, mes amis. Je vous dis la vérité, si le Seigneur permet un jour, je vais écrire un livre. <rire> on va écrire un livre, je crois que ça va Ça va encourager beaucoup de gens, voilà, avant que le Seigneur revienne. Frère, on va même commencer à écrire des livres aussi, même. Parce qu'il y a des trésors qu'on reçoit du Seigneur, des choses merveilleuses qu'on reçoit du Seigneur, voilà, afin qu'on puisse vivre vraiment. Aïe, aïe, aïe, c'est terrible. Quand on lit les histoires avant, les chalfinés, les, les hommes qui ont, qui ont prêché la parole, frère, on, on, quand on lit leur combat, ben c'est terrible. Quand on lit leur combat, on est encouragé, voyez. Donc toi, mon commerçant qui m'entend, tu passeras par des combats et ça va servir à d'autres personnes derrière. Donc, frère, nous sommes une équipe, Alléluia. Donc, ton témoignage va, servir, va, va, va, va me servir. Ton témoignage servira à quelqu'un qui va venir après. Voilà pourquoi il faut écrire des livres aussi. Ceux qui... bon, frère, je crois qu'on va commencer à écrire des livres là. Il y a des gens qui ont. Voilà. On va écrire des livres aussi, on a une choix. Pour diffuser la parole du Seigneur. Diffuser plein de thèmes, plein de choses. Frère, c'est terrible. Alléluia. Waouh. L'évangile, a bondié. Tu vois. Donc, si on vient te voir, te dire. Oui, tu sais, moi aussi, je prêchais avant, mais. Maintenant, j'ai grandi. Mon ami, il a perdu le feu. Elle a, perdu, elle a dû perdre le feu. Elle a dû se faire contrôler. Elle veut te contrôler. Il y a beaucoup de contrôle dans la chrétienté. Le contrôle. Les esprits de contrôle. On veut contrôler les ministères. Contrôler un tel, contrôler un tel con. Mon ami, il faut qu'on qu revienne au vrai évangile. Jésus n'est pas venu pour nous. En fait, même le Seigneur il nous dit Allez. C'est terrible, Matthieu 28. Le Seigneur dit Allez, toi, on va te dire Non, arrête-toi. <rire> arrête toi voyez donc si on se serait arrêté depuis des années frère on n'aurait pas vu des, des, des on n'aurait pas vu tout ça voilà pourquoi je suis dans la joie j'ai béni mon Seigneur ah oui ah oui quelqu'un je venais nous voir nous dire ah. Euh, euh, euh, bref bon je ne dirais pas ça bref en tout cas frère le Seigneur est fidèle <rire> Voyez, Bon Dieu fidèle Bon Dieu fidèle Bon Dieu fidèle Frère il y a des albums qui arrivent, il y a des chants qui arrivent encore C'est en préparation mes amis, je vous dis Les talents que tu as Il faut travailler avec les, Le talent que tu as reçu, il faut bosser Travaille avec le talent que tu as reçu, bosse Le vrai évangile mes amis C'est tout ça là, c'est tout ça Vive Jésus, Marche avec Jésus, expérimenter le Seigneur Être attaché au Seigneur C'est tout ça le vrai évangile Tu vois? Le vrai évangile, Alléluia Waouh, le vrai évangile, on n'a pas vu dans le vrai évangile, quelqu'un dire à l'autre, t'es trop jeune, faut t'asseoir, ça on va parler de ça aussi, ça c'est des choses qu'on voit dans le chrétienté, des choses que, qu que j'ai même pu voir aussi moi, je vous dis, t'es trop jeune, patati, patata, non mon ami, j'ai pas vu Paul dire ça à quelqu'un, j'ai pas vu Timothée dire ça à quelqu'un, j'ai pas vu Pierre dire à Étienne, non, t'as une famille, tu, tu, tu vas mourir là-bas, Faut pas. mon ami, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu dans la Bible des gens dire aux autres, tu es trop jeune. C'est des jeunes qui ont marqué l'histoire, mes amis. Des jeunes. <rire> la plupart, la plupart on regarde dans la Bible, c'est des jeunes que le Seigneur a appelés, mes amis. Mon faut vous dit partager sur ça. c'est un bel enseignement. Vous voyez Il y a, que des jeunes, la plupart. Des, gens, des jeunes qui travaillaient, qui ont travaillé, mes amis. Donc toi, tu es le jeune de demain. Tu es le jeune d'aujourd'hui. Il faut que tu travailles, frère. Il faut que tu bosses. Alléluia. Mais pas avec le péché, hein. Il y a des chrétiens qui sont dans le péché veulent travailler. Il y a des chrétiens, je vous dis, on voit, on voit leurs agissements. Il y en a, ils veulent contrôler les autres. Ils, ils veulent... C'est terrible. Ça veut jouer les prophètes pour contrôler les gens, tout ça. Et c'est des prophéties pour te contrôler. Et ça veut travailler, ça veut prêcher la parole. Frère, il faut qu'on veille. Il faut faire attention, mes amis. Ce n'est pas, pas tout qui vient du ciel. Hein. Ce n'est pas tout qui vient du ciel. C'est pour la liberté que Jésus nous a franchis. Et ce n'est pas une liberté pour faire le péché. Hein? C'est une liberté pour marcher avec lui, mes amis. Une liberté pour vivre dans la vérité. C'est ça le message de l'Évangile. Voilà pourquoi je prêche la vérité. Je prêcherai la vérité par la grâce du Seigneur. On va annoncer la vérité, mes amis. Alléluia. Waouh. Vous comprenez Tu vois Donc, c'est des jeunes qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué leur temps. La plupart, hein. Que vous me direz non il y a Moïse qui était vieux Je parle de manière générale Vous comprenez Alléluia voyez voyez Donc que personne ne te minimise Que personne ne dise Oh non toi ce n'est pas ta grâce Tu ne peux pas faire ça Frère le Seigneur fera ce qu'il a à faire avec toi Tu vois Parce que les paroles que tu vas entendre Peuvent te, te faire croire en fait que tu ne vaux rien Et tu vas tellement te mépriser Tellement te, te condamner Je vous dis Les paroles que tu peux entendre Peuvent te condamner les paroles que tu peux entendre peuvent te dé détruire Je vous dis la vérité Et tu vas croire que tu ne vaux rien Tu vas croire que tu es, es, es Voilà pourquoi tout à l'heure je disais que le converti à Jésus Christ ne veut pas dire que tu es, es devenu bête hein. Mais les chrétiens, c'est comme s'ils ont oublié ils, ils sont devenus insensés, bêtisés Comme s'ils n'ont plus de cerveau, ils n'ont plus d'intelligence Mes amis, tu es, es, es intelligent Maintenant, marche avec Jésus Tu vois Alléluia voyez? C'est magnifique! Vous voyez? Donc, quand le Seigneur va t'appeler, va te demander de faire un travail, tu seras méprisé. Tu vois? Et on n'a pas vu dans la Bible, Paul et Banabas, on leur dit non, non, non, non, non. L'Esprit a dit mettez-moi à part, Paul et Banabas. Eh bien, c'est l'Esprit qui met à part. Qui va qui leur dire non, n'allez pas là-bas? C'est l'Esprit qui les a mis à part. Donc, l'Esprit. En fait, l'Église. Est conduite, je parle pas de la vraie église, l'église de Jésus est conduite par l'Esprit Saint. C'est Jésus le chef suprême, c'est Jésus la tête, c'est Jésus. Alléluia. Donc nous sommes son corps et nous, nous opérons parce que la tête parle et la tête c'est le Seigneur, Yeshua de Nazareth, mes amis. Alléluia. Le vrai évangile, tu es libre de venir prier ou pas, tu es libre d'aller dans une assemblée ou pas. Si tu n'étais pas là, frère, tu es libre. Après, si tu as des charges. Enfin, je parle de charge. Si as, tu travailles en tant qu'ancien, en tant que je suis, c'est normal de dire que tu seras absent ou pas, tel jour, tel. tel, tel voilà. Mais le jour que tu n'as plus à cœur de travailler, de, de quitter, ben, c'est libre. Si on te dit non, il faut rester. Non, non, mon ami. Et, et souvent, quand on va dire non, tu seras maudit. Mon ami, si es, le Seigneur te demande de partir, tu dois partir. On n'est pas appelé à rester à vie ensemble. Vous voyez et malheureusement, quand quelqu'un part faire un travail, quand tu, quand tu partiras, on va te dire, non, il est, elle est rebelle. Il est, elle est rebelle. Il est elle est orgueilleuse. Mon ami, ça c'est une phrase pour, pour parce que tu es parti, en fait. Faire, ton, enfin, autre, faire le travail que les gens te demandent de faire. Tout simplement. Et ça, ça s'appelle le contrôle. Si on te dit ça, ça s'appelle le contrôle. C'est pour on veut quand tu demeures, tu demeures ici pour t'utiliser. L'argent que tu as, ta voiture. Regarde bien, dans la chrétienté, il y a beaucoup qui sont manipulés. Manipulés par, par leurs dirigeants, manipulés parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont des voitures, parce qu'ils ont des belles maisons. On va les manipuler, etc. Parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des voitures. Et on veut, on va, ils ne vont pas vouloir que tu partes. Pourquoi Parce que tu, tu, tu, tu apportes de l'argent à l'église, tu apportes des choses. Donc, en fait, mon ami, c'est terrible. Voilà aujourd'hui notre chrétienté. Frères et sœurs, il faut diffuser ça dans les églises. Ah hein. oh, oui ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui Que personne ne te minimise Tu vois, il y a un temps pour tout Un temps pour être, comment dire euh, Recevoir la parole, tout ça, grandir Mais il y a un temps où tu as grandi, il faut aller Le Seigneur te dira, ah va Ne, ne va pas par toi-même C'est le Seigneur qui te dira quand il faut, faut, faut, faut, faire, faut, faut faire le travail Le temps venu te dira C'est le temps, fais ci, fais ça Tu comprends mon frère, ma soeur C'est ça le vrai évangile Voyez oui. À une époque, moi-même, je suis passé par là. Le Seigneur me demande de faire tel ou tel travail, telle ou telle œuvre. Qu'est-ce qu'on qu qu m'a sorti Oh non, on m'a fait asseoir. <rire> C'est terrible, frère. On m'a fait asseoir pour me protéger. Ça, ce n'est pas le vrai évangile. Ça, ce n'est pas le vrai évangile. On me dit oui, on m'a fait asseoir des, des anciens en réunion. Oh, euh, ce pas pour casser personne, hein. attention, parce qu'on voit quand je veux casser. Non, non. C'est pour qu'on on, vit vraiment la, cette parole et qu'on ne reproduise pas ces choses envers d'autres personnes parce que ça peut tuer, ça peut détruire des, des, des frères et soeurs, ça peut détruire des gens. Vous voyez Donc on m'a dit non, on te, on te fait asseoir pour te protéger. Tu n'as pas péché mais c'est pour te protéger. Mais protéger de quoi en fait On a vu Paul faire ça à Timothée, on a vu Pierre faire ça à Étienne, on n'a pas vu ça dans la parole, faire asseoir quelqu'un parce que pour le protéger parce qu'il... En gros, en gros l'œuvre en fait, avançait en fait, en vérité. Cette vision que le Seigneur m'a donnée depuis de, de, de 2013, voilà, j'étais à l'Assemblée encore, mais euh, il m'a donné cette vision. En 2013, comme je, je vous l'ai dit, dans mon salon, pendant que je priais pour l'évangélisation. Euh, mais j'étais quand même à l'Assemblée, donc je travaillais quand même à l'Assemblée, mais je faisais quand même l'œuvre du Seigneur ici et là, en mission, partout, aller crier, partout. Mais j'étais quand même à l'Assemblée de temps en temps. Voilà, vous voyez, j'étais à l'Assemblée tout ça. Je prêchais à l'Assemblée, mais j'étais beaucoup dehors. Vous voyez, dehors, évangéliser, tout ça, aller crier, parler au Seigneur, aller en mission, etc. Mais à un moment donné, le Seigneur voulait vraiment que je fasse pleinement ce qu'il me demande dans l'évangélisation, que j'aille ici et là. Voilà, bref. Et quand cette œuvre a commencé à prendre de l'ampleur, à prendre, à prendre, à prendre, à prendre, parce qu'à travers EVDN, il y a eu des conférences qui ont été faites, des, des, des, des, des, des conférences qui ont été faites à, à, à travers les VDN, etc. Et ça prenait, ça prenait. Mais moi, je filmais tout ça parce que je voulais que le message évolue. Et puis, à un moment donné, on me dit, on, on, il y a eu des songes sur moi, des songes, tout ça. Donc, on va te faire asseoir pour te protéger, tout ça. Donc, je frère, je ne comprenais pas, il se passait quoi? <rire> voilà pourquoi, quand quelqu'un reçoit une vision, on ne peut pas le faire asseoir pour lui dire, pour le protéger. Si quelqu'un ne vit pas dans le péché, aime le Seigneur, reçoit une vision... Frère, mais qu'est-ce qu'on peut dire Il faut laisser travailler la personne. Voyez Voilà comment on peut injecter dans la parole du Seigneur, voilà, des, des choses parce qu'on pense comme ça, on agit comme ça, on pense comme ça, et c'est pas biblique. Voyez C'est pas biblique. Et quand tu vas prendre position pour le Seigneur, malheureusement, eh ben, tu seras décrié de rebelle, décrié, n'écoute ah, pas, décrié. Et, et c'est ça qui crée des, des zizanies zizani dans notre chrétienté. On peut pas garder à vie quelqu'un quelque part. Quelqu'un a reçu l'appel du Seigneur Le temps est venu pour elle ou pour lui De partir ailleurs Il faut prier pour elle Comme ça a été le cas pour moi Et laisser les gens aller travailler Dans le champ de Jésus Waouh Et Gamalel l'a dit De ne pas prendre le risque de combattre contre le Seigneur Si cette œuvre est du Seigneur elle, elle va, elle va, En fait on ne peut pas la détruire Mais si elle veut du Seigneur Elle ne veut pas du Seigneur Elle se détruira Vous comprenez frères et sœurs Donc toute œuvre qui est du Seigneur eh bien, Elle porte du fruit Il y a la vie vous comprenez et aucun homme ne pourra détruire l'œuvre que tu as reçue. À part le péché qui peut le détruire, mais tu aucun homme ne peut détruire l'œuvre que tu as reçu du Seigneur, frère et sœurs. Donc, tout chrétien, chrétien, chrétien, tu n'es pas appelé de rester 20 ans, diable quelque part, 20 ans, assis dans la même église pendant 50 ans. C'est terrible, ça. Que tu restes 20 ans en sixième. <rire> ah, C'est un exemple terrible. Je vous prends un exemple. C'est comme si tu étais en CP. Tu as 30-50 ans as en CP. Comment les gens de vont, vont te voir Ils vont te dire t'es handicapé Elle est malade mentale ou peut-être c'est bizarre 35 ans en CP Toujours avec la maîtresse en CP, mes, maîtresse, mon ami, avec des babes et à côté il y a des, des, des autres petits bébés de 6 ans, mes amis, mais c'est terrible. Vous voyez, voyez l'image du, du truc, mes amis C'est terrible. Voilà comment beaucoup de chrétiens sont avilis, dans, dans, sont, sont, sont devenus comme insensés, devenus comme... Mes amis, c'est terrible ça, mes amis. T'es toujours en CP en train d'apprendre 1 plus 1. Tu n'as sais jamais, jamais encore compris comment font 1 plus 1. Et tu as 35 ans. Donc, tu ne sais, tu sais toujours pas dans quoi le Seigneur t'appelle. Après 35 ans de marche chrétienne, toujours assis à l'église à savoir combien font 1 plus 1. Mes amis, ça, c'est terrible, ça, mes amis. Pas vu, dans la Bible, je pas vu ça. Hein. On n'a pas vu ça dans la parole du Seigneur. Frère, je vous dis, je crois que ce message, ça va peut-être choquer beaucoup, mais c'est la parole, c'est la vérité, c'est l'évangile, frère. Euh, on peut me lapider, on peut me cracher dessus, frère. Ce n'est pas grave. Mais c'est la parole de vie. C'est l'évangile de Jésus. voyez Et c'est par amour que nous prêchons la parole du Seigneur. C'est par amour qu'on prêche cette parole pour voir d'autres frères et sœurs libres. Libres à servir le Seigneur. Libres à prêcher la parole. Libres à aller en mission ici et là. Tu comprends Dieu ne veut pas aller en mission. On te dit non, il ne faut pas aller dans cette ville. Cette ville-là appartient à quelqu'un. Oh, cette ville là appartient à quelqu'un. Mais c'est quel évangile ça Comme un jour, on est parti prêcher quelque part dans une ville. Là, où il y a des frères et des soeurs qui ont été touchés à travers le, le, le, le travail que nous faisons. On est parti crier là-bas. Qu'est-ce qui se passe On nous dit Ah non, ça c'est la ville de, tel, de telle œuvre. Je n'ai pas appelé pour avertir qu'on était dans cette ville. Mes amis, je, on n'a même pas calculé si c'était à côté. On me dit Non, c'est à côté de la ville, de l'église, je ne sais pas quoi. L'église est à côté. Toi, tu es parti dans cette ville-là, c'est tout près. Et en gros, c'est comme si, je, je, je, en gros, comme si je, voulais, je voulais voler des choses. en fait. Alors qu'on n'a même pas calculé que là-bas, c'était une ville à côté de l'autre. Frère, il y a des âmes qui étaient là-bas, on est parti crier. On est parti crier c'est tout <rire> Donc, en fait, on n'a pas de territoire qui nous appartient. Ça, c'est mon territoire, ça m'appartient. Frère, si tu dois aller crier dans une ville où nous, on peut faire une œuvre, etc. Mais va crier, ça se peut que le Seigneur va sauver une âme. Et les âmes en question, il ben, faut les déposer devant le trône. Ils appartiennent au Seigneur. Ils ne nous appartiennent pas. Il n'y a aucune âme qui m'appartient. Voilà pourquoi tous les âmes qui sont gagnées par le Seigneur, à travers l'œuvre que nous faisons, frère, Demandez-leur, on n'est pas là à les appeler matin, midi, soir. Où Vous êtes où Qu'est-ce que tu fais Tu es où Tu dors à quelle heure Patati. Il y en a même des fois, on leur, on leur dit on passera vous voir. Un jour, je dit ah, Frère, je vais passer te voir, t'inquiète pas, t'inquiète pas. La soeur a dit Ah, oh, lui là, il dit ça, mais on, on va voir quand il va passer te voir. Hein. En gros, frère, on n'est pas là. En fait, on est attaché à Jésus, en fait. On n'est pas attaché aux âmes. Les âmes appartiennent au Seigneur, ils sont gagnés, ils sont à Jésus. Après, le Seigneur permet qu'on en... puisse avoir des enseignements. Ils, ils viennent, s'ils veulent, ils sont libres de venir ou pas. Vous voyez, on ne va pas courir après les gens pour qu'ils reçoivent les enseignements, etc. Les gens sont libres de marcher avec Jésus, mes amis. Alléluia Vous comprenez, frères et sœurs Un dentiste ne va pas courir derrière les gens. Dans la... Un dentiste ne va pas courir dehors après les gens pour leur dire « Oh, viens, je vais te guérir ta dent !» Mon ami, ce dentiste-là, s'il me fait ça, là, si je vais le fuir. Je n'irai jamais chez lui. C'est un dentiste bizarre <coughs> Quel dentiste va courir après toi dans la rue pour te soigner ta dent Tu vas dire non, non, non, non, non, toi t'es bizarre toi. C'est à moi de venir vers toi pour que tu, sois, tu, sois, tu soignes ma dent. Voyez Donc on doit pas courir après les âmes pour que les âmes puissent être avec nous, que les âmes soient là, que les âmes... Les âmes, les âmes appartiennent au bon berger. Le bon berger. Voyez frères et sœurs. Et si on voit des âmes qui font n'importe quoi, on les avertit. Ils veulent pas comprendre. On peut aussi dénoncer le péché. Dénoncer les, le, le, leurs œuvres. Vous comprenez donc voilà un peu frères et sœurs, le vrai évangile, ça englobe beaucoup de choses. Parce que ça permet, quand tu as parlé de ça, sous, sous, sous un autre thème, mais l'évangile là, c'est terrible, frère. il y a tellement de choses, tellement de, de, de paramètres, et, et c'est merveilleux. Donc, euh, donc voilà frères et sœurs, et euh, donc voilà. Donc comme tout à l'heure, je disais pour finir, il y a plein d'âmes qui, qui ont été touchées par, par l'œuvre que le Seigneur fait avec cette, cette vision. Et bien ces âmes-là en question n'est pas là les appeler tout le temps, ils sont où Tu fais quoi euh, Frère, ils sont, ils sont libres. Et c'est naturel en fait, c'est naturel que nous sommes en communion, c'est naturel. Parce qu'ils voient en fait l'amour, ils voient en fait que, ah, je ne sais pas de le contrôler, je ne sais pas de... Mais en fait, ils reviennent tout simplement, te poser des questions, ils parlent, etc. Parce qu'ils voient en fait la liberté, mes amis. Et c'est ça que nous devons véhiculer, nous, chrétiens. C'est la liberté. Tu ne dois pas courir après les âmes. Tu apprécies une âme. En fait, il y a des chrétiens, en fait, ils perdent les âmes comment parce qu'il les harcèle, il y a des chrétiens qui harcèlent les âmes, tu prêché à une âme, tu ne veux pas l'appeler matin, midi soir, tu es où, tu fais quoi, comme là récemment il y a un couple qui nous a téléphoné, ils vont, ils vont prendre leur baptême, ils vont leur, se marier là, ils vont leur prendre leur mariage, ils ont entendu le message dans un train comme je vous l'avais dit, voilà, ils ont appelé pour avoir le, le, le baptême, donc on va les baptiser bientôt, et ils vont se marier, etc, et c'est lui qui envoient des messages, tout ça, pour poser des questions sur de plusieurs thèmes, ça, ça, même il y a encore des messages qu'on reçoit, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ça, ça, ça En fait, c'est eux qui viennent poser des questions. Vous comprenez, frères et sœurs Et c'est ma, magnifique, tu vois Donc, ce n'est pas nous, on court après, eux, tout ça, oui, il faut, euh, faut que je t'enseigne la parole, il faut que je t'enseigne. Si quelqu'un te dit, viens chez moi, je vais te former, je vais t'enseigner la parole, mon ami, fuis, fuis ça, fuis. On va te contrôler, mon ami. Je te dis la vérité, c'est le contrôle. En fait ça se fait de manière naturelle. Naturellement, le Seigneur envoie les gens ici et là. Il va te convaincre d'appeler telle personne, telle personne pour par partager la parole. Pour ah ben je veux chez toi pour avoir un conseil, etc. Et là, la personne peut venir. Comme des frères que je, que je connais aussi. Il y en a souvent un qui me dit Ah oui, il faut que je vienne chez toi parce que j'ai besoin que tu me, tu, me, tu, me, tu, me, tu me conseilles, tout ça, etc. Après, je n'ai jamais donné de suite. Encore on, on se voit, on partage tout ça naturellement. Mais il n'y a pas oui aujourd'hui, bon comme tu m'as dit, bon, tu vois <rire> Non, non, non, non, non. <rire> comme un jour, il y a des années en arrière, un frère dans un programme a vu Voilà, le, le, le, le ciel s'est manifesté dans une prédication, le ciel s'est manifesté, tout ça. Qu'est-ce que le frère fait Le frère m'appelle pour me dire, ah, euh, j'ai besoin que tu me formes, tout ça, nanana, nan, frère, j'ai.. Oh, C'est compliqué ça. Tu vois Tu vois Donc en fait, voilà, en, en fait, ça ne s'est jamais fait. Pourquoi Parce que. En fait, il faut faire les choses que le Seigneur nous met à cœur de faire. En fait. C'est le Seigneur qui connecte les gens. C'est le Seigneur qui met des connexions, qui, qui fait un travail. voyez Alléluia C'est le, le Seigneur qui va attirer les âmes vers toi. Il va attirer les âmes vers toi. Et, et, et, et, et, et, et, et voilà. Pour que tu leur donnes la, la vie aussi. Tu comprends Mais c'est pas toi qui vas frapper les portes des gens. Oui, il faut, oh, oh, faut que je te prêche. Faut que je te, non, non, non, non, non. Alléluia Donc voilà, frères et sœurs. Bonne soirée à vous tous. On va laisser passer un beau petit chant par la grâce du Seigneur Qui rend gloire à Yeshua Que le Seigneur soit béni On bénit nos frères et soeurs, on bénit tout le monde Et euh, donc voilà, prêchons la parole de vie Prêche la parole de vie frère Voilà, Prêche la vérité sans détour Sans avoir peur, Prêchons la parole Car c'est la parole qui nous sauve frère Au nom de Yeshua Voilà frère et sœur, en tout cas, soyez bénis Vérifiez ce qu'on a dit dans la parole Vérifiez ainsi des choses qu'on a dit qui sont fausses Eh bien vérifiez dans la parole du Seigneur Voyez. Donc il faut toujours vérifier ce que nous prêchons ne me fais pas confiance de manière aveugle. Vérifie tout ce qu'on prêche prêche, euh, prêche dans la parole. Vérifie. Si ce n'est pas écrit, n'aie ben, pas peur de me le dire. Et je dirai, ah ouais, effectivement, ben, je m'excuse, c'est vrai que ce n'est pas écrit. Parce que c'est la parole du Seigneur, on ne touche pas la parole du Seigneur. Comme ça, mes amis, on ne change pas la parole du Seigneur. On, modifie la, on, modifie pas, on ne modifie pas la parole du Seigneur. Donc, si je me suis trompé sur quelque chose, n'hésite pas, envoie un commentaire, envoyez même sur le chat, comme tu veux, même en ligne, là, pendant le, le chant, si tu veux. Eh bien, si on s'est trompé sur des choses, on a dit ça, c'est pas biblique, etc. Dites-le, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si c'est pas biblique, bien sûr. Voilà, donc, euh, donc voilà frères et sœurs, soyez bénis, soyez fortifiés à, grâce au Seigneur Yeshua. A bientôt, on vous aime de l'amour du Seigneur, Alléluia. Et vous voyez des nouvelles de l'Unité Caraïbe, Eh bien Unité Caraïbe, ça avance. Hein. Il y a bientôt une petite vidéo qui va sortir, bientôt, pour un peu parler de la vision, les frères et soeurs qui travaillent dans cette vision, par la grâce du Seigneur. Voilà, cette vision, ben, ça avance. Ça avance, il y a un gros travail qui se fait dans les coulisses, un gros travail, on diffuse de temps en de temps, en temps euh, des choses qui se font euh, par rapport à cette association. Il y a des urnes que les frères et soeurs ont déposées dans plusieurs endroits en Guadeloupe, voilà, pour les dons, etc., pour la vision. Donc euh, très bientôt, ben, il y aura un, un compte-rendu ou un partage dessus euh, de la part des frères et soeurs qui travaillent dans l'unité. On est aussi ensemble, on travaille aussi ensemble, mais euh, on laisse les frères et soeurs travailler dans l'unité, tout simplement. Voilà, parce que chacun a reçu une capacité, donc on ne peut pas être partout donc les frères sont, voilà, on, on est là, on, on est ensemble. Voilà, on est aussi dedans, hein, on est dans l'association aussi. Hein. Mais on, on laisse plus les gens travailler, voilà, parce qu'on ben, ne on peut pas, pas gérer tout, on peut pas tout gérer. Donc Unité Caraïbe, ben, les frères sur travail, tout simplement. Voilà, on, voilà ils travaillent, ils reçoivent des choses à mettre en place, donc euh, les choses avancent, les choses se font par la grâce du Seigneur Yeshua, Voilà. Donc euh, voilà, pour euh, Unité Caraïbe, Julien, ben, les frères et de Unité Caraïbe s'occupent de lui. Voilà, il va bien, il s'est fait opérer, comme vous, comme vous le savez, ça c'est un gros miracle. Et c'est voilà l'œuvre que le Seigneur fait aussi, frère, dans l'évangélisation. Des âmes touchées, des conversions, des opérations qui se font comme ça. Et, euh, et c'est glorieux. Il est nourri, blanchi, comme vous, Voilà, il est nourri, blanchi. Et, euh, et voilà. Donc, euh, et, euh, et, euh, il faut être fidèle dans les petites choses. Et le Seigneur confiera de plus grandes par la suite. Vous comprenez Donc, on doit s'occuper de ce que le Seigneur donne. Et les choses grandiront au fur et à mesure. Dans tout ce que nous faisons dans notre vie. Il faut aller étape par étape. Et les choses grandiront étape par étape C'est comme une maison Quand tu l'as construit eh ben, Tu commences par le bas Et tu vas étape par étape La brique tombe, tu la remets Il ouais, y a des erreurs de, de, de, de, de calage Ou je ne sais pas quoi De, de niveau Il faut mettre le niveau pour voir que c'est droit Et si ce n'est pas droit Il ben, faut redresser ouais, C'est comme ça l'œuvre du Seigneur ben, Tu fais étape par étape Tu peux faire des erreurs Et le Seigneur ben, il réajuste Et tu grandis, tu grandis Et tu portes du fruit Alléluia frères et sœurs Alléluia À bientôt Au nom de Yeshua de Nazareth tête sur ta poitrine Pour écouter ton cœur Ton cœur qui bat Pour l'humanité J'ai écouté, oui, cette eau Qui sort de tes yeux Ces larmes qui coulent pour l'humain Que tu as créé, Que tu me serres fort dans tes bras Ressentir sentir ta présence, ce parfum de ta sainteté, tu as nettoyé mes yeux par ta salive pour que je témoigne que tu es.